Dernière, euh, il y a eu l'annulation de la conférence qui, Bon, le message n'est pas passé ici. Euh, personne n'est parti et, et donc, euh, s'il y en a qui sont venus sans avoir été prévenus, parce qu'ils n'étaient pas sur ma de, votre liste de, de diffusion, je m'en excuse auprès de vous. Euh, donc, là, on a aujourd'hui, on est sur, euh, sur un thème de travail utopie avec Michel Lalemand, qui est professeur titulaire de d'analyse sociologique du travail, entre autres, Bonduise, donc euh, Paris. Ah, et là, je vais essayer de vous présenter plus longtemps pour partir directement sur la conférence. 1, 2, 3. Ça marche 1, 2, 3. Ça marche, pas, pas Oui, OK. Oui. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, comme le disait Eric, euh, d'abord merci à tous et à toutes d'être venus ce soir. Euh, donc je suis sociologue, j'enseigne je, au, au CNAM depuis euh, presque 15 ans maintenant et euh, une des questions qui, qui m'intéresse, ben, c'est la question qui est au cœur de, du séminaire, c'est la question des transformations du travail. Donc, je vais vous montrer comment j'essaye de, de prendre les choses à ma façon, si j'ose dire. Euh, que vous dire de plus Que ben, Le travail que je vais vous présenter a fait l'objet d'un livre qui vient de sortir, hein, qui s'appelle euh, « L'âge du fer ». Euh, et donc, euh, le, le propos est largement appuyé sur ce qui est un travail de sociologue. Hein. Voilà, donc, euh, puisque vous avez certainement des éclairages par différentes entrées tout au long de ce séminaire, là, c'est vraiment une, une entrée plus sociologique que, que je voudrais vous, vous présenter. Alors, euh, je, je vais le faire d'abord euh, en, en deux mots d'introduction pour vous dire quelle est ce qu'on appelle au fond la problématique, c'est-à-dire quelle est la question, la façon de, de, de la traiter. Et puis, je vais rentrer dans, dans mon sujet, qui est euh, le mouvement hacker, euh, avec un hash. Euh, alors, vous allez voir que derrière le terme de hacker, je mets des choses qui sont différentes de ce qu'on met habituellement euh, dans la représentation habituelle qu'on a du hacking. Et un des paris intellectuels que je fais, mais pas qu'intellectuels, parce que c'est axé sur un travail de terrain dont je vais vous présenter euh, différents éléments, c'est qu'on a peut-être, avec cette nouvelle génération de gens qui euh, bidouillent, hein, ce qu'on appelle aussi les « makers », euh, des voies pour réinventer le, le travail aujourd'hui, et donc c'est pour ça que je parle d'utopie euh, concrète. Alors, euh, le, le point de départ, il est très simple, c'est qu'on a toute une série de diagnostics aujourd'hui qui sont bien documentés euh, du point de vue des, des transformations du travail. Euh, le premier, c'est que bah, pour euh, au moins les deux tiers de, euh, des gens qui travaillent aujourd'hui, euh, le travail, c'est plus le travail industriel classique, mais le travail ce qu'on appelle sur autrui. Et donc, on n'est plus simplement dans un rapport avec la matière, mais ça engage des relations avec des clients, avec des collègues, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont bien connues aujourd'hui. Deuxième chose, c'est que euh, la globalisation est venue percuter toute une série de façons de, de travailler, euh, et notamment en 2008, hein, un des effets de la globalisation, ça a été la grande crise que l'on connaît, et qui, pour mémoire, a été équivalente dans ses implications à la crise de 1929. Hein. On n'en a peut-être pas forcément conscience, mais on a vécu quand même, un choc euh, extrêmement fort. Euh, troisième chose, c'est tout ce qui se joue autour du travail post-Taylorien, du management post-Taylorien. Euh, et euh, une des choses qui m'intéresse dans, dans ces transformations des entreprises, disons depuis les années 80, depuis le tournant post-Taylorien, euh, c'est le fait qu'on a promu euh, toute une série de valeurs et de pratiques nouvelles, dont au premier chef la question de l'autonomie. Mais autonomie sont souvent assorties de l'idée que, enfin de l'idée c'est d'une réalité, qu'il fallait répondre en permanence à des contraintes, contraintes du marché, contraintes du client, contraintes des pairs, contraintes du, du hiérarchique, etc. Ce qui parfois donne des injonctions contradictoires dont on connaît les déclinaisons très concrètes en termes de ce qu'on appelle les mots du travail, hein, et MAUX. Et beaucoup de gens au CNAM d'ailleurs travaillent sur ces questions-là euh, qui sont bien connues. Et puis je dirais une dernière dimension du travail aujourd'hui, c'est l'idée que ben, on ne se sortira que par soi-même. Euh, L'illustration peut-être la plus médiatique de ce qu'on pourrait appeler une idéologie, c'est euh, tout ce que raconte par exemple Jacques Attali aujourd'hui, hein, qui explique que finalement la seule façon de s'en sortir, c'est de s'en débrouiller soi-même. Euh, ce qui est une position que je ne partage pas. Et euh, cette position-là, au fond, je voudrais la remettre euh, en, en, en miroir avec l'idée que. Euh, et et j'ai reprends une grille d'analyse, au fond, classique en sociologie d'un sociologue allemand qui s'appelait Karl Mannheim, qui dit bon, ben bah, voilà, il y a deux façons de voir le monde. Il y a des façons, il y a des lunettes qu'on pourrait appeler idéologiques au sens strict du terme, dont vous avez euh, toute une série de, de caractéristiques ici. Et puis, l'opposé de l'idéologie, c'est ce qui m'intéresse, c'est l'utopie, c'est-à-dire la possibilité de voir les choses autrement. Mais cette façon de voir les choses autrement, donc je ne vais pas décrire dans le détail ces éléments, elles aboutissent, par exemple, à transformer, à transformer le travail ou à proposer d'autres façons de voir le travail. Par exemple, il y a très longtemps, Charles Fourier, que vous connaissez tous, qui n'aimait pas du tout d'ailleurs le terme utopiste, euh, imaginez d'autres formes d'organisation du travail basées sur des principes que vous avez sous les yeux consiste à dire qu'il faut que le travail soit attrayant. Vous voyez, on est à mille lieux de la thématique du travail souffrance aujourd'hui qui attend de succès par ailleurs. Et ce sont ces bricolages autour du travail attrayant, ces imaginations au travail dans des lieux concrets, à partir de gens en chair en os qui m'intéressent. Vous voyez, je, prends un peu, je me mets un peu en décalage par rapport à une forme de discours sociologique ou psychologique dominant aujourd'hui qui focalise l'attention sur les difficultés que vivent les gens dans le travail, et je ne nie pas ça, hein, soyons bien clairs, mon, euh, mon entrée, ça consiste à dire, je propose de regarder un peu ailleurs, par rapport à ce que font des tas de collègues qui sont spécialisés sur la question du travail, pour éclairer autrement euh, le, le travail. Hein. Alors, je l'avais fait il y, a, il y a très longtemps, euh, dans un bouquin qui était sorti en 2009, en regardant une expérience que vous connaissez peut-être, qui est l'expérience du fameux mystère de Guise, qui avait eu lieu... Euh, en France, donc à Guise, euh, dans l'Aisne. Euh, ça avait démarré en 1859, ça s'était arrêté en 1968, et qui était une entreprise qui avait tenté d'appliquer, justement, les principes de Fourier au travail concret des gens, hein, dans une communauté au sens large du terme, euh, qui se trouvait à Guise, où les gens travaillaient et vivaient dans, dans, dans un bâtiment qui s'appelle le Familistère et que vous pouvez toujours euh, visiter. Et je me suis dit, tiens, ben, euh, continuons un peu ce travail-là, et regardons ce qui se passe aujourd'hui dans des espaces nouveaux, qui sont des espaces qu'on pourrait appeler des utopies concrètes, c'est-à-dire des gens qui changent la façon de travailler et de vivre dominante, mais dans des dimensions concrètes qui changent leur mode de vie et leur mode de travailler. C'est ce que j'avais fait donc, à propos de Guise. Et puis maintenant, je me suis intéressé plus récemment à tout un mouvement euh, dont vous avez ici euh, l'illustration, qui s'appelle le mouvement Maker. Euh, alors ce que j'appelle le mouvement FAIRE, F -I -E, hein, pour traduire euh, rapidement les choses. Et c'est ce qu'inventent aujourd'hui les gens qui sont dans cette mouvance-là, que je voudrais euh, vous présenter des, des éléments. Alors, je vais le faire en, en, en plusieurs temps. D'abord, je vais vous dire c'est qu -ce quoi ce monde-là, un peu nouveau, des makers, des hackers, etc., qui réinventent à leur façon de, le travail. Donc je vais vous parler déjà de, de l'objet. Euh, ensuite, j'irai assez rapidement d'où ils viennent, quel est l'héritage de ce mouvement euh, nouveau Troisièmement, je vous dirai en quoi ils essayent d'inventer une nouvelle façon de travailler. C'est en cela qu'on peut lier travail et utopie. Mais encore une fois, ce sont des utopies concrètes. Donc c'est des gens en chair et en os, dans des lieux concrets, etc. Ce ne pas simplement des beaux discours qui sont perchés dans, dans, dans, dans, dans les nuages de, de, de la rêverie de, de quelques-uns. Et puis je finirai en, en évoquant quelques tensions et ambiguïtés autour de, de, de ces mouvements. Alors le point de départ en fait, de ce monde hacker. C'est euh, ce qu'on appelle des hackerspaces. Euh, on appelle ça aussi des Fab Labs. Bon, euh, alors je vais vous dire dans un instant les, les différences, mais ce qui m'a intéressé, c'est ça. C'est les hackerspaces. Alors, première chose qu'il faut avoir en tête, et vous allez voir très concrètement, je vais vous en décrire, je vais vous montrer des photos, euh, voir comment les gens travaillent, bidouillent dans ces espaces-là. Première chose, les, les hackerspaces, ce sont des organisations qui sont situées géographiquement. C'est-à-dire que les hackers, ce n'est pas des gens qui sont simplement dans leur chambre, isolés les uns les autres. Avec euh, derrière leur ordinateur, c'est les gens qui, quand on, on fonde un Hackerspace, on décide de se rassembler dans un espace qu'on va louer et dans lequel vous comme moi pouvez, pouvons venir. Hein. Ce sont donc des, des organisations ouvertes et l'idée c'est que dans ces espaces ouverts, on va fabriquer ensemble des choses. Donc le travail est au cœur de ces nouvelles organisations euh, qui ont vu le jour depuis quelques années. Je le disais à l'instant, c'est un, un lieu physique, encore une fois, j'insiste, hein, ce n'est pas simplement des pirates de l'informatique qui sont euh, éparpillés. Souvent, la structuration, c'est sous forme associative, et euh, donc je parlerai beaucoup du cas américain. Euh, il y a l'équivalent de, de, de notre loi 1901 dans le code euh, américain, donc c'est le statut 501 C3 exactement, et donc souvent, ce sont des associations de ce type-là. Hein. Et puis, euh, troisième chose, ces hackerspaces, ces lieux-là vont promouvoir des valeurs nouvelles. Et ces valeurs nouvelles, dont je parlerai, elles héritent largement d'une histoire qui est celle du mouvement hacker. Et donc j'en parlerai parce que ça percute précisément notre façon de voir le travail et, et, et de, de travailler ensemble. Alors si je précise un peu les choses, on pourrait dire qu'aujourd'hui on a trois types de structures euh, qui relèvent euh, de cette mouvance hacker-maker. Vous avez d'abord historiquement ce qu'on appelle, donc, ce je viens de le dire à l'instant, les hackerspaces. Les hackerspaces, une des premières figures émergentes, j'aurai l'occasion de, de revenir sur, sur euh, cette figure-là, voit le jour au milieu des années 70, en Californie, là où je me suis rendu pendant un an, et je parlais de mon terrain tout à l'heure, euh, et une des figures mythiques, on pourrait dire même le tout premier hackerspace au monde, a un nom qui est le Homebrew Computer Club, ce qui veut dire littéralement, grosso modo, l'association des gens qui veulent fabriquer chez eux leur ordinateur. Hein. Et parmi euh, ces gens qui fréquentaient euh, dans les années, au milieu des années 70 ce premier Space, il y a des gens comme Steve Jobs, Steve Wozniak, Bill Gates, etc., qui après sont partis parce qu'ils ont fondé leur propre entreprise. Mais vous voyez, ces Akerspace, ils ont à voir avec une histoire technique qui a des conséquences très fortes aujourd'hui. Parce que si je me projetais ça avec mon iPad, c'est précisément parce qu'il y a eu ces bricoleurs qui, à un moment donné, dans un garage de la Silicon Valley, ont commencé à inventer d'autres manières de réfléchir et d'utiliser les, les techniques. Un autre hackerspace qui est très connu, c'est le CCC, hein, Chaos Computer Club, euh, à Berlin, qui a vu le jour au début des années 80, et qui est lui très proche, vous savez, du parti pirate. Donc c'est une bande d'informaticiens qui euh, ont bricolé les ordinateurs, mais avec des enjeux de société dans la façon d'utiliser la technique. Hein. Donc vous allez voir en permanence ce que je vais raconter sur la façon de refaire travail, d'utiliser les techniques, mène immédiatement sur des enjeux sociaux et sur des enjeux de, de société. Donc, euh, voilà, c'est pour ça que j'ai mis... Ces, ils sont assez orientés quand même sur des enjeux politiques, hein, euh, en, en comparaison d'autres espaces euh, que euh, je vais citer. Et dans le cas des États-Unis, ces hackerspaces sont très présents euh, sur la côte ouest, euh, sur laquelle je, je me suis rendu. Alors, sur la côte, sur la côte est, à peu près euh, au, milieu, au début des années 2000, on a vu naître ce qu'on appelle des fablabs. Pour laboratoires de fabrication, hein, qui sont très à la mode. Maintenant, tout, tout est lab. Hein. Il y a même des chaînes commerciales qui s'appellent Lab, etc. Vous l'avez tous remarqué. Euh, et donc, Fab Lab, c'est laboratoire de fabrication. Et celui qui a lancé ça, euh, c'est un enseignant au MIT euh, à Harvard, qui euh, a lancé un cours au début des années 2000. Donc, ce monsieur s'appelait Neil, il s'appelle toujours Neil Gershenfeld. Il a écrit un, un livre dont vous avez la couverture, hein, qui s'appelle Fab. Et ce cours, à destination des étudiants, était intitulé « Comment faire à peu près n'importe quoi ». Et donc l'idée, c'était de permettre à des étudiants de se réapproprier des outils. Hein, et avec une philosophie, c'est « aidons les étudiants à être autonomes ». Et cette autonomie, ça consiste à fabriquer des outils qui vont nous permettre de fabriquer des outils. Vous voyez, donc on a un degré 2 dans euh, l'idée euh, de, de fabrication. Et il y a eu un succès extraordinaire. Hein, il y a eu un, un, un gros succès depuis... Il a ouvert un peu partout des, des, des espaces qui ressemblent à des hackerspaces, qui sont peuplés de machines, je vais vous en montrer dans, dans un instant. Et en France, maintenant, il y a beaucoup de Fab -labs qui sont partout sur le, le territoire. Et donc, ça a eu un gros succès. Et l'idée, c'est vraiment euh, de euh, permettre à, à vous, comme à moi, de bricoler à partir de n'importe quelle machine, euh, outils, découpeuses laser, etc. Donc, on redécouvre aujourd'hui le plaisir de faire... Hein, à partir des, des, des, des, des machines. Alors, ce qui est un sacré pavé dans la mare de ceux qui se représentent l'histoire de nos sociétés comme un mouvement qui va de l'agriculture vers le tertiaire en passant par l'industriel, en pensant qu'on va dématérialiser de plus en plus nos façons de travailler. Aujourd'hui, on redécouvre l'importance du rapport à la matière, hein, euh, la capacité ou l'importance pour chacun d'entre nous de faire par soi-même avec ses mains toute une série de choses, et c'est ça qui se joue euh, avec ce mouvement euh, Maker. Et puis, vous avez une troisième, une troisième figure euh, qu'on appelle les tech shops. Hein. Les tech shops euh, euh, sont nés aussi dans la, euh, à, à San Francisco, plus exactement dans la Silicon Valley, puisque le premier euh, a, vu, a ouvert ses portes en 2006 euh, dans la Silicon Valley. Et ce sont grosso modo la déclinaison mar marchande hein, des, des Fab Labs, c'est-à-dire ça correspond à, si vous voulez, c'est l'équivalent d'un club de gym. Dans un club de gym, vous payez, vous utilisez des machines pour vous entraîner. Là, dans un tech shop, vous payez un abonnement et vous pouvez utiliser des scies, des marteaux, des fraiseuses, tout ce que vous voulez. Donc on a cette formule-là, et qui arrive en France, on vient d'ailleurs avec certaines chaînes qui, bien sûr, y ont intérêt, comme Castorama ou Le Roi Merlin, qui sont très, très intéressés par ce retour, si j'ose dire, de l'artisanat pour tous. Voilà. Donc vous voyez, ce jeu là est important. Alors, ce qui est frappant, c'est que lorsqu'on regarde le nombre de ces espaces nouveaux, Hackerspace, FabLab, etc., vous voyez, la courbe de développement est exponentielle. C'est-à-dire qu'au milieu des années 2000 encore, c'est-à-dire il y a 10 ans, ça n'existait quasiment pas. Et puis depuis, alors, ça grimpe en flèche. Donc on, a, on assiste à un phénomène émergent hein, qui mérite d'être regardé de près. Et lorsque vous regardez la répartition mondiale de l'implantation de ces espaces nouveaux, vous voyez que pour le moment l'Europe et les États-Unis sont les deux grands pôles euh, où se développent ces espaces de travail communautaires, on pourrait les appeler comme ça, mais de plus en plus, ça se euh, diffuse dans le monde, la carte n'est pas complètement à jour. Par exemple, l'Afrique est très friande hein, de ces espaces-là, parce que c'est aussi un moyen de faire du développement local, euh, donc de mettre les gens en situation de pouvoir être autonomes avec du matériel récupéré, etc. etc. Si on regarde euh, le cas français, donc ça c'est... Une recension que j'ai fait il n'y a pas très longtemps avec deux collègues avec lesquels je travaille sur le sujet, donc au CNAB, au Lise, Marie-Christine Bureau et Isabelle beret Vous voyez que euh, assez classiquement, Paris trust les choses, hein, donc il y a beaucoup euh, de, de d Space et de Fab Lab, mais aujourd'hui on pourrait dire, et je pense que ça va continuer, il y a une espèce de maillage sur l'ensemble du, euh, du, du territoire. Alors. Pour être beaucoup plus concret, lorsque vous allez dans un hackerspace ou dans un FabLab, vous, vous tombez sur ce genre de machine que l'on vous propose d'utiliser. Exemple typique, en haut à, à, à gauche, ce sont les fameuses imprimantes 3D que maintenant, j'imagine, tout le monde connaît. Donc il y a 2-3 ans, c'était encore inconnu. Aujourd'hui, tout le monde en a, en a entendu parler parce qu'on en vend même dans, dans, dans les supermarchés. Euh, alors, euh, l'imprimante 3D, vous le savez, est, est, est une machine qui peut paraître gadget. Hein. Mais en réalité, il faut savoir que dans l'industrie aéronautique, par exemple, on utilise des imprimantes de 3D depuis plusieurs années déjà, des machines qui valent entre 500 000 et 600 000 euros et qui vous permettent de produire euh, des, euh, des pièces, notamment donc, pour les avions, de façon extrêmement précise, en faisant varier la densité du métal euh, au micron près, etc. Ce qui est vraiment une vraie révolution technologique. Hein. Et de plus, de plus en plus, ces machines sont en train de se perfectionner, ce qui fait qu'on peut imprimer, non pas simplement avec du plastique, mais aussi avec de la céramique, avec des tissus cellulaires, de des, des, des, des, des biens alimentaires, etc. Donc on est en train de vivre, de ce point de vue-là, une révolution qui va euh, à, à toute vitesse. Mais ce qui est vrai, c'est que dans n'importe quel hackerspace ou Fab Lab, vous trouvez l'imprimante 3D qui annonce une autre façon de produire, parce que la chose importante de l'imprimante 3D, c'est que au lieu de de prendre de la matière brute du bois, du métal, etc. puis de dévider de la matière pour fabriquer vos pièces. Là, vous, vous fabriquez par ajout de matière, hein, ce qui est une façon de faire complètement différente euh, de ce qu'on faisait jusqu'à présent. Alors, vous avez d'autres machines qui sont utilisées, encore une fois, par des amateurs comme vous ou comme moi. Hein. Euh, vous avez les machines à commande numérique, donc vous avez les fraiseuses. Euh, vous avez la découpeuse laser en bas, hein, qui est une grosse mécanique qui vous, pouvez, qui vous permet de, de couper n'importe quoi, du fer, du polystyrène, du bois, tout ce que vous voulez. Et puis vous avez ce petit circuit qui est très, euh, très connu dans le monde des makers et, et des hackers, ce qu'on appelle le circuit Arduino. Et donc Arduino, ça vous permet de faire de la programmation informatique et de commander toute une série d'objets physiques. Donc vous mettez euh, une interface, donc ça sert d'interface entre votre ordinateur et n'importe quel objet physique et vous pouvez décider chez quoi de faire bouger les oreilles d'un le lapin, etc. Donc, avec une, un apprentissage informatique minimal, vous pouvez, euh, vous pouvez transformer la façon de, de, de piloter toute une série d'objets physiques. Donc voilà, grosso modo, les, les objets qui sont stars dans euh, cet univers-là. Alors, certains aujourd'hui nous expliquent que grâce à ces hackerspaces, ces objets et ces produits nouveaux, on vit, on vit une troisième révolution industrielle. Hein euh, vous voyez, euh, de loin on peut avoir le sentiment qu'on a affaire à quelques illuminés qui vont euh, créer des espaces associatifs pour redonner possibilité à vous comme à moi euh, de, de redécouvrir les joies du bricolage. Mais le très sérieux The économiste hein, qui n'est quand même pas euh, réputé pour être à gauche de la gauche, si j'ose dire, euh, avait fait la, la, la, en 2012 ou 2013 sa une en disant Avec si ce jeu-là dans les hackerspace, on vit une troisième révolution industrielle parce que c'est véritablement un nouveau paradigme industriel qui voit le jour, du point de vue de la possibilité, notamment grâce aux imprimantes 3D, par exemple de produire n'importe quel bien chez soi, hein, euh, à l'unité, sans que ça coûte grand-chose. Hein, il suffit de brancher son imprimante 3D sur Internet pour pouvoir produire n'importe quel objet dont le modèle a été référencé sur un site qui est entretenu par des hackers ou par des makers. Donc il y a des enjeux industriels qui sont extrêmement forts, et qui sont liés à ce mouvement. Mais cet enjeu, il n'est pas que industriel. Autour du mouvement maker, on voit aujourd'hui apparaître tout un ensemble d'acteurs, de groupes sociaux qui prennent une place importante sur l'espace public. Alors tout en haut, vous voyez le CCC dont j'ai parlé, donc c'est la bande de hackers de Berlin qui structure aujourd'hui, si j'ose dire, le réseau mondial des hackers, des makers, et régulièrement... Tous les ans, d'ailleurs, ils font une, un gros colloque en, en Allemagne. Donc on y avait été il y a, il y a deux ans, vous voyez, c'était le, le palais des congrès de, de Hambourg. Donc ils avaient hacké, comme on, comme on peut le voir peut-être, normalement ce n'est pas CCCC, mais c'est CCH, qui veut dire en allemand Centre des congrès de Hambourg. Et donc ils ont détourné, vous voyez, le, le panneau euh, du CCCH pour faire CCC, Chaos Computer Club. Et dedans, vous avez toute une série de jeunes gens en général plutôt une trentaine d'années, extrêmement pointu en informatique, mais pas seulement, qui donne vie à ce mouvement hacker au niveau euh, international. Mais une autre euh, façon de donner vie à ce mouvement, c'est ce qui se passe aujourd'hui avec notamment le magazine Make, ou encore les foires mais que faire. Alors je ne sais pas si les foires mais que faire vous disent quelque chose, mais les foires mais que faire ont été lancées en 2006 euh, dans euh, la Silicon Valley par un monsieur qui s'appelle Doug, euh, pardon, Dale Dugerty, qui a lancé... Ce magazine, et ce sont des, des, des grands rassemblements à destination des familles dans lesquels on va euh, célébrer le plaisir de redécouvrir les, de, de, le, le faire ou, ou le, le, le, le do-it-yourself, le bricolage, etc. Une foire comme euh, celle-là, celle, celle c'était la foire de San mathéo en 2012 vous aviez plusieurs milliers de personnes qui venaient en famille pour pouvoir acheter du matériel de bricolage, découvrir comment on se sert d'une imprimante 3D, etc. La deuxième édition de Faire vient d'avoir lieu à Paris euh, la semaine dernière, ou il y a deux semaines. Il y a eu 35 000 visiteurs. Hein. Donc on voit se développer un phénomène qui n'est pas simplement l'affaire de quelques euh, ingénieurs surdoués en informatique, mais il y a un mouvement qui se joue et qui a des, qui, qui a, comment, comment des, des, des dimensions commerciales puisque euh, Make Magazine, c'est un magazine à, à, à gros tirage et qui, euh, qui se développe de, de plus en plus. Donc vous voyez, on sent qu'il y a quelque chose qui, qui, qui se joue et, et qui mérite d'être regardé. Alors ce que j'ai fait, c'est lui dire « bon, bah, très bien, euh, mais allons voir de plus près euh, qu'est-ce que sont très concrètement ces lieux nouveaux où on a des jeunes gens qui inventent euh, de, des nouvelles manières de bricoler, d'être ensemble, d'innover, de coopérer, etc. » Et donc j'ai passé un an dans la baie de, de San Francisco, donc euh, comme vous le savez, euh, à l'ouest des, des États-Unis. Et euh, le premier lieu dans lequel j'ai été me, me rendre, donc là vous avez la, la baie de San Francisco. Le premier lieu, c'est un lieu qui est un hackerspace qui est extrêmement connu au niveau international, qui a une réputation internationale et qui s'appelle nice Bridge. Donc hackerspace euh, qui a été fondé en 2007. Il a été fondé par euh, deux personnes dont donc je, je parlerai mais l'un peut-être ne vous est pas inconnu si vous, vous avez lu de la littérature un peu sur ces, ces affaires-là c'est Jay Kappelbaum, qui est très proche qui était très proche de Julien Assange euh, donc le fondateur de WikiLeaks hein, qui a défrayé il n'y a pas très longtemps euh, la euh, la chronique et qui continue de, de, de le faire donc vous voyez on est avec des gens qui sont vraiment dans le milieu hacker mais qui ont fondé autre chose que simplement le hacking le piratage informatique alors lorsqu'on se rend dans cet hackerspace à San Francisco, dans Mission Street, là où est implanté le hackerspace, qu'est-ce qu'on voit ah Bah d'abord, voyez, le hackerspace, il est tout en haut, au deuxième étage de cette petite, de ce petit immeuble qui est, qui a été pris en photo, enfin que j'ai pris en photo dans Mission Street, c'est un ancien atelier industriel qui servait pour la production textile classique. Donc ils ont, ils ont acheté, enfin, ils ont reloué, pardon, l'espace. Donc vous rentrez en bas et vous voyez, il y a le calico là, qui, qui est affiché dans, dans, dans la rue, qui indique que vous arrivez à Knoxbridge. Nice vous poussez la porte et la première chose qu'on voit, c'est la petite affichette qui est juste là, qui vous dit, s'il y a un agent du FBI qui vient, voilà comment vous comportez. Pour vous dire déjà qu'il euh, y a des enjeux de sécurité qui, sont, qui existent. Alors pourquoi des enjeux de sécurité Parce qu'à Knoxbridge, nice il y a la gestion de ce qu'on appelle le réseau TOR, alors TOR qui veut dire le réseau oignon, littéralement, lorsqu'on traduit. Et c'est un, un système informatique qui vous permet de vous balader de façon invisible sur Internet. C'est-à-dire, si, si vous passez par tort et que vous allez vous brancher sur un site, on ne pourra pas savoir que c'est vous qui avez été vous brancher sur le site. Et euh, Noisebridge gère 10% au niveau mondial, à peu près, euh, je ne sais plus si c'est 10% ou un peu moins, mais qu'importe, euh, de, de ce qui circule sur ce réseau anonyme. Donc vous voyez bien que le FBI américain est très attentif à ce qui se joue dans ces lieux qui sont imprégnés aussi de cet esprit à cœur, où on revendique le droit à l'anonymat sur Internet, le droit au partage des connaissances, Donc pour vous dire qu'on est toujours sur la frontière entre le technique et le politique avec ces lieux. Donc ça, c'est vraiment important. Donc rentrons davantage dans le lieu, et voilà un peu en vrac à quoi ressemble Anchor Space et celui de Noisebridge, en l'occurrence. La Première chose qui frappe euh, l'esprit, c'est que c'est un peu le cirque. Hein c'est-à-dire que c'est une accumulation d'objets, de machines qui, pour l'essentiel, ont été récupérés. Euh, le budget de ce type d'espace n'est pas très énorme. Hein un budget comme celui de l'association Noisebridge, qui regroupe euh, disons, une centaine de personnes régulières qui viennent bricoler dans ces lieux, c'est 30 000 dollars par an, c'est-à-dire pas grand-chose. Parce que l'essentiel, et ça correspond à la philosophie du lieu, l'essentiel a été récupéré. Parce que l'esprit du hack, c'est justement utiliser des choses qui ont déjà existé, qui ont déjà servi, et les réutiliser à d'autres fins. Hein donc, beaucoup de choses, beaucoup de machines. Euh, alors, ce qui n'empêche pas que, vous voyez, donc, il y a des tas d'oscilloscopes que vous voyez à droite, il y a une, une, une bibliothèque, et puis, euh, vous avez ici euh, la, le, la première réalisation de l'espace ce qui est euh, la mise en, en, en forme électronique, si j'ose dire, d'un jeu mythique dans le monde hacker, qui est le jeu de la vie. Alors ce jeu de la vie, c'est une façon de représenter la façon des, dont des cellules se comportent lorsqu'elles sont entourées de plus ou moins d'autres cellules. Donc l'idée est simple, s'il n'y a pas assez de monde autour de vous en tant que cellule, vous mourrez, s'il y a trop de cellules, vous mourrez, et vous ne vous reproduisez que s'il y a un nombre limité de cellules autour de vous. Et donc c'était un défi informatique pour les premiers hackers, c'est de représenter ça. Donc vous rentrez dans, le, dans, dans cet espace-là, hop, vous, vous voyez bien que l'esprit hacker est, est déjà présent. Mais ce qui est frappant, c'est de voir que ce n'est pas simplement des jeunes gens qui tapent sur des machines, euh, des, des machines informatiques. Ce sont là, on est dans un espace où on utilise des marteaux, je ne sais pas s'il y a, euh, doit y avoir quelque part, euh, voilà, euh, je ne sais pas, oui, juste au centre, vous voyez on est dans un atelier classique, hein, avec des machines-outils, des marteaux, des scies, des planches, etc. Hein, donc on est loin vraiment de, euh, de, de l'espace classique. Alors, pour être plus clair dans, dans la représentation du lieu, voilà un plan du lieu tel qu'il a été fait par, par, par les gens. Est ce qui vous donnera une idée hein, très claire euh, de, euh, de ce qu'on y fait. Alors, il y a différents coins, en réalité, dans, dans, dans ces espaces. Euh, alors, on rentre, vous voyez, par euh, le milieu dans l'idéal, il faudrait que j'ai un machin, mais je ne sais pas, euh, une petite lampe rouge. Hein, mais bon, je ne pas ça, vous rentrez, vous voyez, par le milieu sur la gauche, et puis, quand vous descendez vers, euh, vers le bas euh, de, de, de l'espace, vous avez d'abord un vous avez 3D printing, donc il y a un atelier imprimante 3D, et là, tous les jeudis soirs, vous avez des jeunes gens qui viennent bricoler ensemble pour fabriquer des objets en plastique, imaginer des choses nouvelles, etc. Vous continuez, il y a la découpeuse laser, donc là vous pouvez l'utiliser euh, à vos risques et périls, hein, parce que ça peut être parfois un, un, un peu dangereux ces découpeuses laser, mais voilà, c'est mis à disposition des gens. Vous continuez un peu, il y a le coin qui s'appelle Space Bridge, c'est-à-dire des gens qui veulent bricoler à partir d'outils qu'on va ou d'éléments qu'on va envoyer dans l'espace. Donc l'idée c'est qu'on fait du bricolage, que peut-être pas la NASA pourrait faire, mais chacun d'entre nous est capable d'imaginer euh, des bricolages qui vont servir à, à regarder de haut une ville, un quartier, etc. Vous continuez, vous avez le coin machine à coudre, sewing machine. Et là, vous avez des machines industrielles, hein, et il y a des hackers qui viennent euh, récupérer, qui récupèrent des, des vieux vêtements, qui vont en fabriquer d'autres, qui vont imaginer une alliance entre électronique et vieux vêtements dans, comme, comme ils ont envie. Quoi, hein. Donc il y a une espèce de... Bon, voilà. Après, vous continuez, il y a, y a le... Euh, le coin des étagères dans lequel tous les hackers entassent tout ce qu'ils sont en train de faire. Hein. Donc il y, a, il y a le sentiment qu'on est dans une espèce de caverne d'Alibaba parce que vous pouvez avoir des vieux, des vieux masques de Dark Vador à côté d'un euh, prototype électronique premier cri, etc. Donc hein, on est vraiment dans, dans l'imagination technologique la plus débridée. Ensuite vous avez donc le coin à la fois fauteuil et, et, euh, et, euh, et, library et, et bibliothèque, pardon. Et puis vous avez un coin cuisine, hein. Point de cuisine, parce que, euh, et on y reviendra, l'idée c'est qu'on peut hacker, non pas simplement du matériel, mais on peut hacker aussi de la nourriture, on peut hacker des vêtements, etc. C'est-à-dire qu'on peut bricoler de façon intelligente toutes toute sortes de choses, et pas simplement des programmes informatiques. C'est ça que porte largement le mouvement hacker. Et puis, tout au bout, vous avez deux salles, Church et Turing. Donc, Church, ce n'est pas l'église. Hein. Euh, en fait, c'était le nom d'un informaticien très connu. Et donc, c'est deux salles qui servent aux cours. Parce que dans les hackerspaces, l'idée, c'est que chacun peut venir avec ses compétences, tout le monde a des compétences, et donc c'est nécessaire, c'est presque une obligation morale, que lorsqu'on est dans cet espace-là, de partager les connaissances que l'on a avec les autres. Et donc régulièrement, à Bridge, il y a des cours d'informatique qui sont gratuits, et qui sont donnés à qui le veut. Euh, alors moi j'ai essayé d'en suivre, j'ai pas compris grand-chose, parce que c'était des cours d'informatique... Euh, pour ceux qui connaissent, c'est du Python, du C++, du Perl, etc. Donc il faut déjà être un peu calé. Mais l'idée, c'est qu'on est, que on, on, on est en, en capacité aussi de produire et de diffuser euh, des, des connaissances. Et puis vous avez le fameux Dirty Shop, qui est l'atelier euh, dans lequel vous avez les marteaux, les scies, etc. Voilà. Donc vous voyez, premier type d'espace. Donc on est dans un espèce de, de gros atelier, si vous voulez. Hein. C'est à peu près à ça que, que ça ressemble. Alors, euh, je me suis dit, mais est-ce qu'il y en a d'autres euh, eh bien oui, il y en a d'autres, alors le deuxième que j'ai été voir, je vais être un peu plus rapide, euh, c'est euh, Hacker de Joe, c'est le, le nom du deuxième Hacker Space auquel je me suis intéressé. Alors pour que vous soyez bien euh, au clair, San Francisco, vous voyez, est au nord, et dès que vous descendez vers le sud, là où Hacker de Joe, on est en plein dans la Silicon Valley. Hein, on est en plein dans la Silicon Valley. Alors Hacker de Joe, ce n'est pas un hasard, du coup, est au cœur de la Silicon Valley, vous voyez que ça ne ressemble pas du tout euh, à Hacker Space précédent, puisqu'on euh, a affaire euh, à un, un espace qui ressemble, si j'ose dire, à une pépinière d'entreprise. Et de fait, la moitié des hackers qui fréquentent cet espace-là sont des gens qui sont en train de créer leur propre start-up. Hein et euh, c'est d'autant plus facile qu'ils sont à côté de Google, à côté de LinkedIn, etc. Donc ils sont au cœur euh, du capitalisme euh, californien, et, et, et leur esprit hacker, leur esprit entrepreneur, ben, facilite, le montage des startups qui, qui, qui sont les leurs. Et vous voyez bien que le, le type d'espace de, dans lequel ils travaillent, notamment en haut avec les fauteuils, la grosse boule, etc., ça renvoie à l'idée qu'il faut des conditions de travail qui soient relativement agréables pour pouvoir fa faciliter l'imagination, la coopération et, et, et le développement économique, étant entendu que beaucoup d'ailleurs des gens qui travaillent là trouvent dans l'espace leurs propres clients. Hein, donc, ça crée euh, des espaces de conseil mutuel, mais ça, on, on, on trouve également sa propre clientèle. Alors, je, je continue ma balade parmi les hackerspaces euh, de, euh, qui m'ont intéressé. Et un autre que j'ai été voir s'appelle BioCurious. BioCurious, c'est quoi Toujours dans la Silicon Valley, c'est un hackerspace qui est spécialisé sur la question de biologie. Et donc, quand vous allez à l'intérieur de, de, de l'hackerspace, vous voyez, vous vous trouvez comme dans un labo. Et l'idée, c'est que aujourd'hui, la manipulation biologique, je ne suis pas biologiste pour un sou, ne doit plus être simplement le fait de quelques experts, techniciens, des grandes entreprises, du CNRS ou des universités, mais chacun d'entre nous peut devenir aujourd'hui manipulateur dans le domaine biologique. Et donc voilà, on va, faire, on va apprendre aux gens à manipuler avec du matériel qui n'est quand même pas du matériel euh, nul. Hein. Donc on va appliquer l'esprit à cœur euh, au, au domaine euh, biologique. Alors, je continue parce que euh, c'est assez euh, fascinant. On remonte et là, on passe euh, le pont euh, tout en haut et on arrive donc du côté de Auckland. Et là, un, un, un hackerspace qui est assez, euh, assez euh, fascinant s'appelle The Crucible, ce qui veut dire le creuset euh, en, en, en anglais. Et c'est un entrepôt à peu près de 5000 m qui met à la disposition de n'importe qui des outils, y compris des outils auxquels on ne penserait pas spontanément, qui sont par exemple des massettes on peut euh, fabriquer des bijoux on peut couler. Euh, de, du, du, du métal, donc on peut faire quasiment du petit artisanat hein, dans, dans cet espace-là. Euh, pour ceux qui ont des vagues souvenirs à propos de Marx, Marx parlait de la petite production marchande. Il y a des espaces où des gens qui ont des spécialités et des compétences complémentaires peuvent travailler ensemble pour produire des choses. et eh bien là, on est exactement dans ce cas de figure. Et c'est si vrai qu'il y a des artisans professionnels qui viennent travailler dans le lieu pour pouvoir bénéficier de l'infrastructure et, et des compétences des, des, des gens qui, qui sont présents. Donc, vous voyez, on a, on a encore un, un, un nouvel espace. Alors, je, je finis mon, mon tour de piste en disant qu'il y a d'autres espaces encore. Alors, celui qui un autre qui m'a beaucoup intéressé, c'est celui-là, qui s'appelle euh, Ackermans. C'est un hackerspace pour femmes. Donc, ce sont des femmes qui se sont décidées à monter un hackerspace pour elles-mêmes. Donc, vous, vous voyez, là, vous avez l'entrée euh, du, du, du hackerspace, vous avez euh, la photo de, de trois membres. Et l'idée, c'est de dire, euh, voilà, on est des jeunes femmes de la société américaine. En fait, on a épousé un homme qui gagne relativement bien sa vie, on a fait des enfants, mais on a accumulé des compétences dans nos études et on n'en fait rien. On est enfermé, en quelque sorte, dans un rôle social qui est celui de mère-épouse. Et pourquoi pas utiliser l'esprit pour pouvoir et notamment les ressources des HackerSpace pour pouvoir faire autre chose. Et donc, vous voyez, elles se rassemblent régulièrement, elles ont loué le local, elles ont fondé l'association, elles ont fait un coin pour les bébés, donc vous avez la photo tout en haut, et l'idée, c'est qu'en se partageant des ressources comme ça, on peut refaire des choses qui nous intéressent. Et donc, elles font de la peinture, elles font de la photographie, etc. Hein donc, vous voyez, il y, a un, il y a un enjeu qui consiste à, à, à refaire des choses qu'on aime véritablement dans la vie, grâce à ces espaces nouveaux que sont les, les, les hackerspaces. Alors, euh, je, je continue mon tour de piste. Alors, je vais un peu plus vite. En haut... Euh, avec le bonhomme, avec la, les cheveux crantés, c'est un, un, un hackerspace qui a un nom impossible qui s'appelle Ace Monster Toys, euh, qui est un jeu de mots en fait, en référence à un film qui a été tourné sur place, il faut le savoir, et qui est plutôt fréquenté par euh, des hommes de 40 ans installés dans la vie. Et vous avez l'autre là, Bay Area People of Color, qui est un hackerspace pour les minorités ethniques. On est aux états unis donc y a, vous voyez, ce qui se passe, c'est qu'il y a une structuration communautaire qu'on ne trouve pas en France, qui est au cœur de euh, ces, ces espaces. Et là, vous avez donc, quelques photos euh, des gens en train de, de bricoler. Et euh, le monsieur qui est en bas à gauche est l'un des fondateurs du dernier ouais. space dont je viens de vous parler, donc pour minorité ethnique, et euh, son look ne le laisse pas présager, mais c'est un ingénieur de très très haut niveau en informatique. Donc, voilà. donc, vous voyez Alors, c'était ça la réalité lorsque j'ai fait mon enquête aux, aux États-Unis, et j'ai fait récemment le bilan des hackerspaces dans la baie de Californie depuis trois ans, donc ça c'était la réalité de ce que j'ai regardé aujourd'hui, vous voyez, on a des hackerspaces partout hein, sur, dans la baie de, de, de Californie et dans la Silicon Valley. Donc on, est à faire, on a affaire aujourd'hui à un phénomène émergent qui forcément nous intéresse, enfin nous intéresse en tant que sociologue mais qui a des répercussions hein, sur chacun d'entre nous euh, de, euh, en, en, en termes de, de façon de repenser le travail etc. Alors je ne vais pas m'étendre sur la méthodologie, mais disons que j'ai passé une grande partie de mon temps dans ces lieux, notamment à New Beach, et donc je voudrais vous raconter un peu plus maintenant la réalité de ces espaces. Alors, Avant de rentrer dans la réalité de ces espaces, je dois dire très rapidement d'où vient cette philosophie à cœur, qui est au cœur, c'est le cas de le dire, de ces espaces innovants nouveaux. On peut dire qu'il y a deux héritages. Le premier héritage, c'est un héritage classique qui vient de l'histoire de l'informatique, puisque le terme de hacker, vous savez, est largement associé à l'histoire de l'informatique. Et puis, dans le cas de la Californie, il se trouve que c'est rentré en résonance assez forte avec une histoire plus politique, plus sociale, qui est celle bah, des années 60, où on a vu apparaître d'autres volontés, enfin des volontés de changer la société. Ça a été euh, l'été de l'amour en 67, etc., qui a euh, été porteur de valeurs nouvelles, et ces hackerspaces sont, au fond, l'expression organisationnelle de ce mariage entre l'histoire de l'informatique d'un côté et de cette euh, tradition contre-culturelle qui est si forte encore aujourd'hui euh, à San Francisco. Il suffit de penser, par exemple, euh, à, à, à Castro. Alors, premier point pour comprendre ça, d'abord, le terme de hacking. Je, je, je l'ai dit et, et, et je voudrais le redire, il faut se débarrasser de l'idée que euh, les hackers, ce sont uniquement des pirates de l'informatique. Hein. Tous les gens dont je vous ai présenté les espaces, là, euh, sont des gens qui se présentent comme des hackers, mais aucun ne se, dé, ne se présente comme un, un pirate de l'informatique. Et au fond, on a un nom très, très, très précis pour désigner les pères de l'informatique, ce sont les « crackers », les « crackers hein, », en opposition à ces hackers qui construisent des choses et qui se disent aussi « makers », on fait des choses. Donc il y a une tension très forte dans le monde hacker entre les pirates qui sont bien connus des médias et puis tout ce qui est en train d'apparaître aujourd'hui à travers ces espaces nouveaux qui sont les, les, les makers. Et vous voyez, dans la tradition euh, du hacking, au fond le, le, il faut avoir en tête le fait que hack, ça vient de hash. Hein, euh, c'est pour ça que vous trouvez une hash euh, tout en haut sur, sur le t-shirt. Et hacker, c'est utiliser avec intelligence un outil. Euh, et notamment pour euh, dire, détourner euh, le matériel sur lequel vous travaillez de ses fins premières. Hein, donc ça renvoie une forme d'intelligence économique, euh, pas, pas, pardon, pas économique, mais technologique dans la façon d'utiliser du matériel. Donc si on devait trouver un terme euh, qui est le moins mauvais pour traduire hacker » en français, ça serait bidouiller. Bon, mais c'est parfois un peu dévalorisant. C'est pour ça que les deux sont, sont, sont utilisés. Mais on est dans la bidouille, on est dans le détournement, mais en même temps dans la, dans la virtuosité. Parce que qu'utiliser une hache pour couper un billot de bois, si vous savez le faire avec virtuosité, vous tapez d'un grand coup sec, vous êtes efficace, etc. Si vous tapotez sur le billot, vous ne couperez jamais votre billot de bois. Donc il y a un usage intelligent des outils. Et le terme de hacker porte largement cette... Définition qui nous vient euh, du début des années 50 euh, sur la, la côte Est. Et puis, euh, ce terme de hacker a été largement popularisé dans les années 70, je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, lorsque l'ordinateur est devenu un objet à taille humaine. Donc vous avez ici, tout, euh, sur, sur la gauche, le fameux Alter 8000, qui est le premier ordinateur qu'on pouvait fabriquer soi-même, et le fameux Homebrew Computer Club, dont je vous parlais tout à l'heure, le premier hackerspace qui a vu le jour sur la côte californienne en 1975, eh bien, il a suscité ce rassemblement que vous avez voyé en bas, où il y avait Steve Jobs, Bill Gates et des tas d'autres gens hein, qui ont fait fortune dans l'informatique. Et comme dans n'importe quelle légende euh, californienne, le hackerspace s'est rassemblé pour la première fois dans un garage, hein, puisque tout commence dans un garage, vous le savez, dans euh, la Silicon Valley. Donc... Euh, on a ces gens-là, passionnés d'informatique, qui ont commencé à bidouiller ensemble les euh, ordinateurs qu'on pouvait fabriquer soi-même. Et euh, très vite, c'est fabriqué une espèce de vision du monde commune, hein, ce qu'on pourrait appeler une éthique commune. Cette éthique commune, elle a été formalisée par un journaliste qui est très connu dans la Silicon Valley, qui s'appelle Stephen Lely euh, et dont l'ouvrage d'ailleurs vient d'être traduit enfin en français euh, il y a un an ou deux ans, alors que l'ouvrage date de 1984. Et cette éthique à cœur, elle est basée, vous voyez, sur ces préceptes-là. Première chose, il faut que, lorsqu'on produit du nouveau en matière de codage, de programmation informatique, ce que l'on produit, ça doit pouvoir circuler librement. Donc il y a une exigence de partage de ce que l'on fait, hein, donc de gratuité, ce qui renverra après tous les débats sur le free et l'open source que l'on connaît euh, aujourd'hui. Hein. Premier précepte. Deuxième chose, c'est qu'on est aux États-Unis, on a affaire à des gens, des informaticiens, qui ont, si j'ose dire, un, un contre-modèle, qui ne veulent surtout pas imiter, c'est IBM. IBM, c'est le monstre organisationnel, c'est la bureaucratie incarnée, et donc, ce que veulent promouvoir les hackers, c'est des façons de s'organiser, qui soient décentralisées et qui soient fondamentalement anti-bureaucratiques. Donc c'est la logique du réseau, c'est la logique de la coopération qui est valorisée, et bien sûr, l'outil informatique euh, le, le permet. Troisième élément qui est mis en avant, c'est ce qui est important, c'est qu'on ne fait pas de ségrégation sociale pour juger les personnes. Et ce qui compte avant tout, c'est l'efficacité technique. Si j'ose dire, il y a une forme de méritocratie hein, qui est véhiculée par l'éthique à cœur. On, on, on ne considère, on ne reconnaît les gens qu'à leur capacité, mais pas à la, à la couleur de leur peau, ni à leur sexe, ni à leur âge. Hein. Ça, c'est la euh, troisième chose importante. Quatrième chose, c'est l'idée que, eh bien, euh, pour réinventer la fabrication, la production, je dirais même le travail, il faut redécouvrir l'exigence du beau. Et on va retrouver avec le mouvement à cœur des choses qu'on voyait déjà au XIXe siècle, c'est-à-dire, pour bien travailler, il faut que le geste soit quelque chose qui ressemble à un geste esthétique, artistique. Et on va retrouver ça de nos jours. Et puis, cinquième, cinquième point, il y a une espèce de croyance, j'irais presque parfois une forme de naïveté. Mais en tout cas, c'est que la technologie peut changer le monde et que l'usage intelligent des ordinateurs va nous permettre de transformer la société. Donc vous voyez, on est en permanence sur le technologique et sur le, le, le politique. Donc ça, c'est euh, cette origine extrêmement euh, importante de l'héritage à cœur. Et puis, il y a l'histoire de la Silicon Valley euh, en, en elle-même hein, qui, qui, qui, qui est au cœur euh, de, de, de tout ça. La Silicon Valley, je ne vous fais pas de dessin, hein, c'est euh, le royaume de Google, le royaume de LinkedIn, etc. Et euh, vous le savez peut-être, mais Google... Et les autres entreprises qui sont au cœur de la Silicon Valley ont très vite compris que l'éthique à cœur, ça pouvait les aider à transformer leur mode de management et à transformer la façon d'innover. Et donc Google, par exemple, il y a quelques années, a décidé que 20% du temps de travail de ces jeunes ingénieurs serait complètement libre. On ne leur dit pas ce qu'ils doivent faire, ils font ce qu'ils veulent. Et au bout de trois ans, bilan. Euh, des, de, de, de l'expérience, ça s'aperçoit que 50% des projets qui étaient développés par Google l'avaient été grâce à des trouvailles qui avaient été euh, produites par ces 20% de temps libre. Donc si vous laissez plus d'autonomie hein, aux, aux gens, c'est au service de, de, de l'innovation. Donc la Silicon Valley est, est largement irritée de, de cet esprit à cœur. Mais cet esprit à cœur, c'est aussi l'héritage des années 60. C'est les communautés alternatives de euh, San Francisco euh, c'est, vous savez, je ne sais plus comment s'appelle les... ce bus coloré, le nom m'échappe à l'instant euh, enfin bref qui, qui, est, qui est assez connu euh, c'est l'invention de communautés hippies euh, etc., etc. et parmi ces, cette contre-culture il y a un personnage central qui a joué un rôle important dans le développement du hacking et qui joue encore un rôle important dans la Silicon Valley aujourd'hui c'est ce monsieur qui était jeune à l'époque, il s'appelle Stewart Brown. alors Stewart Brown, photographe de métier qui avait fait des études à Stanford, est connu notamment parce que dans les années 60, c'était non, non pas simplement une figure importante de la contre-culture californienne, mais il a lancé un catalogue mythique euh, qui s'appelle « The Woolworth Catalogue ». Et ce Woolworth Catalogue, il avait pour ambition de mettre dans un même catalogue tous les objets dont pouvait disposer l'homme blanc américain de, euh, de la Californie pour pouvoir améliorer son quotidien et devenir de plus en plus autonome si vous voulez, pour ceux d'entre nous qui s'en souviennent, c'est le catalogue de Saint-Etienne, la manufacture de Saint-Etienne, hein, on trouvait tout. Quoi. Et bien bon, c'est exactement ça. Et l'idée, c'est-à-dire qu'il faut que les outils soient un moyen d'émancipation pour repousser encore plus loin la frontière de nos possibilités. Donc on est vraiment dans l'esprit américain de la frontière. Avec les outils, on repousse en permanence euh, nos possibilités. Hein. Et ça, c'est euh, ce qui fait que euh, on peut faire un parallèle, ne vous endormissez pas hein, en, en, en regardant le truc à gauche, mais euh, lorsque, vous lorsque vous consommez des, des psychotropes, c'est une façon, ce qui était vraiment au cœur de la pratique classique hein, de la contre-culture californienne des années 60, ça renvoie à la même démarche que les gens qui fabriquent des ordinateurs. Parce que dans les deux cas, on veut trouver les moyens d'étendre les frontières de l'esprit humain. Hein, soit en ayant recours à des drogues artificielles, soit en ayant recours donc à la technique qui est la technique euh, informatique. Vous voyez, il y a un mariage entre la contre-culture et l'histoire de l'informatique qui est euh, central et, et, et qui est au cœur de, de ce qui sera le, le, le mouvement hacker. Alors, ceci rappelé, j'en arrive à, à, à mon troisième point, en quoi ça percute nos représentations du travail, en quoi ça nous invite à, à penser en termes d'utopie concrète du point de vue de ces espaces, hein, les hackerspaces, dont je vous ai parlé euh, euh, un, un instant. Eh bien, on peut dire que lorsqu'on regarde euh, toute la littérature à cœur, le discours que tiennent les hackers, il y a euh, quatre idées fortes hein, qui, sont cœur, qui sont au cœur de leur exigence dans la façon de se comporter dans la vie, de, de bricoler dans les hackerspace, etc. Première chose, c'est que on ne travaille que parce qu'on y trouve du plaisir. On est loin hein, de la complainte, de la souffrance, etc., qui, euh, qui est au cœur de, de beaucoup de propos aujourd'hui. Les hackers disent « Non, je fais un truc à la seule condition que j'y trouve de l'intérêt. Donc on remet le plaisir, la passion au cœur du travail. Vous voyez, c'est vraiment un, un décalage euh, euh, un, un, important. Deuxième chose, c'est qu'un vrai hacker, c'est quelqu'un d'efficace. Donc, ça j'insiste parce que, euh, vous voyez, cette éthique du hacking, c'est pas simplement « Bon, je fais des trucs, euh, euh, c'est sympa, mais je me fais plaisir, etc. » Il y a une exigence d'efficacité lorsqu'on est un vrai hacker. Et donc, par exemple... Euh, vous voyez, euh, ça, euh, un hacker qui programme euh, les huit lignes précédentes en Perl et qui passe aux deux lignes d'après, c'est quelqu'un, je suis incapable de vous dire ce que ça représente, hein, mais c'est euh, une illustration d'efficacité d'un de de, de, de, programmateur en, en Perl qui est capable de compresser donc euh, huit lignes de programme en deux avec exactement le même résultat. Donc ça, c'est une preuve d'efficacité et c'est un gage de reconnaissance et d'efficacité pour les gens qui sont capables de, de faire ça. Troisième chose, euh, donc, excusez-moi, je finis sur efficacité, ça veut dire qu'il y a de la méritocratie dans le monde à cœur. Hein. C'est pas forcément euh, tout le monde il est beau, tout le monde il est égal, il y a de la méritocratie. Il y a les bons à cœur et il y a les mauvais à cœur, hein. Donc il y a l'idée que euh, l'efficacité va permettre de discriminer les gens selon leurs leur compétences. Troisième chose, ben, on retrouve l'importance du, du beau, de l'artistique dans la façon de, de travailler, et quatrième chose, lorsqu'on est dans un hackerspace, qu'on bidouille des trucs, eh ben on n'a pas de chef au-dessus de soi, hein, on rompt avec toute forme de logique bureaucratique et la coopération doit être libre. On décide de travailler avec qui on veut, le temps qu'on veut. Ça peut être 30 secondes pour avoir un conseil, ça peut être 3 ans pour mener à bien un, un projet. Et tout ça se fait de façon horizontale. Vous voyez, on a donc toute une série de préceptes très très précis qui euh, mettent à mal, au fond, les, euh, les manières de, de, de, de pratiquer le, les choses. Alors, très concrètement, prenons le cas de Noisebridge, hein, le premier hackerspace euh, dont je vous ai parlé. Vous voyez, vous avez des gens donc, qui font des choses extrêmement différentes. Par exemple, la dame en haut à gauche, c'est une dame qui, dans la vie, euh, est euh, responsable, alors je ne sais plus exactement son titre, mais bon, quelqu'un de, de très qualifié, dans, dans, dans la production de jeux vidéo. Et donc, elle vient... À, à Noixbridge, nice elle fait du petit bricolage, et là par exemple, elle avait pris une boîte de conserve, et puis elle avait fait un petit bricolage pour savoir si on met une pièce de monnaie dans la boîte de conserve, est-ce que c'est une vraie pièce ou une fausse pièce Donc elle a passé un mois à faire ce truc-là, just for fun, juste pour le plaisir, hein, parce que ça lui fait plaisir. Voilà. Euh, vous avez en bas, alors là, eux, c'est les hackers tels qu'on peut se les représenter classiquement, hein, des, des jeunes gens avec des barbes jusqu'aux euh, jusqu pieds qui sont en train de, de faire du, euh, du codage euh, informatique. Vous avez là, en haut, un hacker qui travaille sur, euh, sur une imprimante 3D. Et euh, ce que je voudrais vous dire, c'est que ne croyez pas que ce sont simplement des joyeux lurons qui vont faire des trucs comme on fait ça dans une MJC. Je n'ai rien contre le MJC, hein, soyons bien clairs, mais, mais il y a des enjeux de connaissances et des enjeux industriels. Alors, par exemple, la demoiselle que vous avez en haut, c'est une dame qui est ingénieure à la prestigieuse euh, université de Berkeley, mais qui, trouve que, euh, et qui est spécialiste, comme le casque l'indique, hein, ce n'est pas un bonnet de main, mais c'est un casque en céphalogramme, vous savez, hein, qui permet de mesurer euh, ce qui, enfin, je sais pas, je ne suis pas... Euh, technicien en la matière, mais euh, les, les rayonnements du cerveau, je ne sais pas quels sont les termes adéquats pour dire ça. Et donc, le but du jeu, c'est de savoir comment on peut relier ce type de casque à des machines physiques. Et donc, une des choses que teste Noisebridge, c'est la façon de faire bouger euh, un, un, un fauteuil euh, roulant à l'aide de ce type de casque en céphalogramme. Et donc, c'est une dame qui est spécialiste de ça et qui vient de continuer ses recherches de façon plus libre qu'à l'université au sein de Noisebridge. Hein, donc, Ce sont des espaces euh, d'innovation euh, extrêmement important. Alors, on peut faire des choses aussi plus classiques. Hein, on peut faire des coins de cuisine où on va essayer de hacker la nourriture, ce qui explique d'ailleurs que le rich, ou les gens de Newbridge soient très proches euh, de d'un mouvement qui s'appelle Food Not Bombs euh, en, en Californie, consiste à dire on va récupérer la nourriture dans les supermarchés, dans les marchés, etc., qui souvent est jetée, et avec cette nourriture là, on va refaire euh, des, euh, des plats euh, pas chers qu'on va pouvoir offrir aux bakers. Donc, on peut hacker la nourriture, on peut hacker les vêtements, comme je vous l'avais dit, euh, on, on peut donc hacker toutes, toutes sortes de choses. Mais euh, peut-être, euh, je voudrais vous parler maintenant de, de, ce, de ce garçon qui est au, tout en haut, là, au, au centre de, des, euh, des, des autres garçons en mousse blanche, qui est un jeune acteur canadien d'origine, qui a construit un jeu dont vous avez le nom là, hein, Code Hero, et euh, ça a été un vrai succès économique. Euh, au point que euh, après la, la création de ce jeu, il est passé chez TED, hein, vous savez la fameuse conférence euh, dans laquelle des innovateurs viennent vendre leurs idées aux grands patrons, aux grands capitaines d'industrie ou aux responsables politiques. Il a eu des papiers dans les journaux euh, américains euh, en raison justement de son innovation, ce jeu-là, Cody qu'il a développé à Drixbridge. Et ce jeu l'idée est simple, consiste à dire, c'est un jeu qui doit pouvoir vous apprendre à créer des jeux. Vous voyez, c'est comme... Euh, les, les machines de Neil Gershonfeld que j'avais évoquées au départ on va utiliser des machines, on va fabriquer des machines on va fabriquer des machines et là lorsque vous jouez à ce jeu eh bien vous vous formez pour devenir vous-même créateur de jeux vidéo et donc c'est un succès euh, donc un, un vrai succès à tel point que du coup il a pu monter une petite start-up et donc il a embauché ses autres camarades de Noisebridge et ils vivent ensemble dans une maison hein, c'est une maison bleue à San Francisco, je suis désolé pour les clichés euh, mais c'est comme ça hein, voilà donc vous voyez, ce sont des lieux où il y a de la vraie innovation, hein. ce n'est pas simplement euh, du, du, euh, du bricolage. Et puis, je vous l'avais dit, ce sont des lieux de cours, hein, où il y a des gens qui viennent prendre des, des cours euh, d'informatique. Euh, et, et, il y a beaucoup de web designers, par exemple, hein, qui viennent se former euh, dans, dans les cours qui, qui sont donnés. Donc si je résume au fond, vous voyez, euh, on a avec ces hackerspaces, euh, ces euh, nouveaux lieux... Euh, bah, des nouvelles façons de, de, de bricoler, de bidouiller, d'innover, de coopérer, bref, je dirais de travailler, hein, euh, qui sont largement irriguées par la culture à cœur, et une culture à cœur qui nous vient notamment de la tradition euh, américaine. Hein. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau, et vous avez là donc les, euh, les principales caractéristiques euh, de, euh, de, de ces Alors, la question qui, qui vient souvent, c'est, ok, on a un nouveau modèle qui apparaît, mais qui sont ces gens hein euh, Qui sont ces, ces gens qui sont en train d'inventer aujourd'hui, à travers ces lieux euh, innovants, euh, euh, peut-être nos manières de, de travailler de, de demain Alors, bah, euh, pour le dire vite, euh, c'est vrai euh, en Californie, c'est vrai aussi en réalité dans beaucoup d'autres pays. Euh, ceux qui portent aujourd'hui ce mouvement à cœur, maker, sont souvent des jeunes hommes blancs. Alors je dis blancs parce qu'aux États-Unis ça compte. Hein, euh, euh, avec un profil souvent de technicien-ingénieur. Donc, c'est des gens qui ont, ont des formations euh, qui les ont amenés à bricoler très tôt. Mais ce qui est encore plus frappant, et c'est le deuxième résultat, euh, je ne crois pas au loin en sociologie, mais là, c'est quand même frappant. Hein. Euh, beaucoup, beaucoup de jeunes gens que j'ai vus dans ces hackerspaces aux États-Unis sont des gens qui ont une double socialisation familiale, pour parler de jargon des sociologues. C'est-à-dire souvent un père qui était ingénieur technicien qui a amené à un ordinateur très tôt. Euh, à la maison, et de l'autre côté, une maman qui a une sensibilité, une sensibilité artistique très forte. Et ce qui fait que, du point de vue de leur éducation, il y a eu une espèce de mélange entre la sensibilité aux choses techniques et la sensibilité aux choses artistiques. Ce que l'on retrouve hein, dans cette exigence à cœur de dire que pour travailler, ben, il faut toujours avoir cette exigence euh, de, euh, esthétique hein, dans, dans le geste que, que l'on va produire. Troisième chose, c'est qu'on a affaire à des gens qui ont souvent des parcours scolaires heurtés. Alors, vous savez, la caricature souvent des DIC, hein, qui sont souvent associés à ce milieu-là, c'est que ce sont des gens qui sont euh, difficilement sociables. Euh, bon, alors ce n'est pas complètement faux, mais ce qui est vrai, c'est qu'on a affaire à des gens qui, quand ils racontent leur parcours scolaire, disent, on voit bien que c'est des gens qui sont hyper intelligents, qui sont agiles intellectuellement, etc., mais qui se sont jamais retrouvés dans le moule universitaire et scolaire standard. Et donc... Ils ont des tas de capacités intellectuelles, mais les normes du système éducatif, ça ne leur va pas du tout. Et donc, on a le sentiment qu'ils retrouvent dans ces hackerspaces des moyens de, de recréer la sociabilité, d'exprimer leur potentiel créatif en dehors des cadres institutionnels les, les, les plus classiques. Donc ça, c'est la troisième chose qui m'a hein, beaucoup frappé. Euh, quatrième chose, alors ça, je peux vous dire que pour un Français, c'est assez étonnant, c'est vrai surtout à noisebridge, c'est qu'on voit un mélange, un brassage social extraordinaire qu'on ne verrait pas vraiment en France. Et dans un même espace, on voit des gens qui sont ingénieurs chez Google. Et je peux vous dire que dans la Silicon Valley, être ingénieur chez Google, c'est le haut du panier. Vraiment, vraiment, on vous regarde avec une admiration. Qui développe des projets avec des gens qui sont sans domicile fixe dans le hackerspace. Donc c'est la fluidité à l'américaine. Donc il y a un brassage assez fort qui fait que la collaboration au service de l'innovation est extrêmement importante, et ce qui est loin, je crois, d'être une réalité française. Et puis, dernière chose, mais j'en parlerai peut-être, il faut que je surveille quand même le temps, euh, ben, on devient membre, en le demandant, mais ça, j'en parlerai peut-être euh, ultérieurement. Alors, euh, ce que je voulais dire également, c'est que euh, lorsqu'on regarde ces, ces espaces, eh ben, on a affaire à des gens qui se retrouvent régulièrement euh, pour bricoler ensemble, pour travailler ensemble, pour innover, pour coopérer, etc. Donc on a affaire à des groupes. Et qui dit groupe dit eh « ben, il faut des règles pour vivre ensemble hein. ». Et euh, à Neusbrich notamment, il y a un affichage qui est celui de l'anarchie. En disant « nous on est un groupe anarchiste, et donc comme on est des anarches, on n'aime pas les règles, on n'aime pas l'ordre, on n'aime pas ce qui est institué, etc. » Et lorsque vous rentrez dans l'espace, il y a ce grand poster qui est juste en face de la porte, et qui dit « il y a une seule règle chez nous, que vous avez sous les yeux, hein, c'est « be excellent to its other dudes donc soyez Correct, quoi hein, les uns avec les autres. Mais sinon, le discours officiel, c'est de vous dire pas de règles, pas de règles. Hein. En réalité, euh, son, ce qu'on s'aperçoit, c'est que lorsqu'on vit avec ces hackers, au jour le jour, il y a plein de règles, bien sûr. Hein. La façon d'utiliser le frigo, euh, il y a une règle qui est importante, c'est qu'il ne faut pas dormir sur place. Euh, si vous utilisez une table, il faut la nettoyer. Euh, si vous voulez utiliser le labo photo, il ben, faut prévenir avant, etc. Donc en réalité, on a un univers qui est rempli de, de micro règles Ceci étant, le constat sociologique le plus important, c'est l'exemple d'une tension entre deux façons de faire. La première, c'est que lorsqu'on prend des décisions, comme dans la tradition libertaire, et c'est vrai surtout à Noisbridge, nice il faut toujours prendre des décisions au consensus. Donc tous les mardis soirs, il y a une réunion qui est ouverte à tout le monde, vous comme moi si vous le désirez, vous passez, vous allez à la réunion, aux membres, et lorsqu'on va décider, je ne sais pas quoi, est-ce qu'on agrandit l'espace, est-ce qu'on achète une nouvelle machine, tout ce qu'il y aura, tout ce que vous voulez, c'est au consensus que ça se gère. Et euh, il y a des techniques. Vous savez, j'ai trouvé un, un, un livre dans cet espace-là qui, euh, qui apprend comment gérer la production du consensus. Il y a une série de micro-techniques d'animation des groupes pour pouvoir apprendre aux gens à se passer du vote. Parce qu'on est dans une tradition libertaire et on estime que lorsqu'on vote, c'est une majorité qui équipera, est face à une minorité. On dit non, il faut arriver à produire du consensus. Et il y a toute une série de techniques sociales extrêmement précises qui vous permettent de mettre le groupe d'accord avec lui-même. Donc, philosophie du consensus qui est intéressante. Et puis, en même temps, il y a un autre principe, qui est celui de la duocratie. Vous avez une grande affiche de Neusbridge. Vous voyez, donc, la philosophie est affichée là. Si vous voulez qu'il y ait quelque chose qui se fasse, faites-le. Et si vous le faites, c'est vous qui aurez raison. Parce qu'on est, dans, encore une fois, dans une philosophie du faire. On agit, on fabrique, On est actif. Donc, si vous voulez déplacer une table dans l'espace, vous le faites. Mais vous voyez bien que euh, le consensus et la démocratie, qui sont les deux principes officiels de euh, « de Bridge, peuvent avoir par moments des, des frottements. Parce que, un exemple parmi d'autres, euh, à un moment donné, il y a quelqu'un dans l'espace qui a décidé de, de bouger les étagères. donc Où tous les gens mettent leur, leur bazar, ce qu'ils sont en train de faire, etc., et c'était le bazar absolu, plus personne ne retrouvait ses affaires. Donc le type s'est fait euh, tirer les oreilles euh, à, à, à la réunion d'après, et lui ne comprenait pas, il dit « j'ai voulu hacker le hackerspace, euh, c'est celui qui fait qui a raison, et en même temps je me fais taper sur les doigts. Hein » Donc vous voyez, ce n'est pas forcément facile au jour le jour que de gérer ces, euh, ces, ce qu'on pourrait appeler en, en, en jargon sociologique, ces sources de régulation sociale, c'est-à-dire cette façon de produire des règles collectives qui structurent euh, les espaces. Du coup, un des résultats qui m'a beaucoup surpris, c'est que euh, J'étais sur la liste de diffusion de l'espace et j'ai regardé un peu de quoi ils parlaient. Moi, je pensais qu'ils faisaient tous, ils refaisaient tous le monde, il y avait des gros échanges techniques, etc. Le, la première chose que font les gens dans ce type d'espace pour pouvoir, quand ils discutent sur les listes de diffusion, c'est se mettre d'accord sur la façon de fonctionner au quotidien. Donc, il y a un gros travail de, de, de, comment dire, pour faire vivre la communauté au quotidien. Ce n'est pas l'anarchie bienheureuse, il y a une, une, vraie, une vraie capacité de l'ensemble des membres. À s'impliquer, à se coordonner et Internet sert, sert essentiellement à ça. Voilà, alors, euh, dernière chose pour vous dire que ces espaces créent ce qu'on pourrait appeler des quasi-communautés de travail. Alors pourquoi quasi-communautés de travail euh, Parce que euh, mon sentiment, c'est d'abord que euh, bah, c'est des communautés, donc il y a des règles, hein, je viens de le dire, et par exemple, une des règles importantes, c'est qu'il ne faut pas dormir sur place. Hein. Ce sont des communautés où euh, on ne veut pas être replié complètement sur soi-même, il ne s'agit pas de refaire les communautés comme dans les années 60. Les gens viennent quand ils veulent, mais il est interdit de s'installer et de, et de demeurer. Bon. Donc on a euh, cette affaire-là, mais la chose peut-être la plus intéressante, c'est que euh, la façon de faire communauté, de créer une forme d'organisation, ça emprunte toute une série de stratégies. La première chose, eh ben, c'est que tous les hackerspaces, et c'est vrai aussi en France, avec les Fab Labs, les TechShops, etc., ils ont tous des logos, hein, comme les entreprises ont, ont, ont un logo, un nom, etc. Euh, et, et là, on pourrait les multiplier. Vous hein, euh, voyez, donc, euh, Ace Monster Toys, c'est le, le petit bonhomme, Noisebridge, c'est le, le circuit électrique qui est en haut, etc. Et d'ailleurs, un des moyens de financer ces hackerspace c'est de vendre ces autocollants, ce qui est un, un moyen de récupérer un, un peu de sous. Hein. Donc, il y a des logos, il y a des sites, il y a même un hackerspace qui a fait un NIME, Propre en faisant un, un, un petit champ, etc. Donc on crée l'identité collective à partir de ces espaces-là. Deuxième chose, il y a une éthique qui est largement héritée donc, de l'éthique à cœur dont euh, j'ai parlé tout à l'heure, avec vraiment cette idée notamment qui est partagée par beaucoup de gens, c'est que la, la technique, et notamment l'informatique, a une puissance émancipatrice forte. Hein, donc il y a une espèce de, de croyance euh, dans les potentialités de la technique pour transformer le monde. Hein, ça c'est vraiment un, un, un point commun. Troisième chose, c'est qu'il y a un langage commun. Hein, donc vous savez tous peut-être ce que c'est un troll. Euh, certains utilisent des surnoms lorsqu'ils sont sur les listes de diffusion. Donc on crée de la complicité, comme ça. Hein, donc on, on, on crée du lien social à partir de stratégies de, de langage. Il y a des codes, à, commande, à commencer par les codes vestimentaires. Hein, C'est-à-dire que dans les hackerspaces, vous ne trouvez pas beaucoup de gens en cravate. Hein, euh, et surtout en Californie, hein, le, le code c'est plutôt cheveux colorés, euh, t-shirts bouchonnés... Euh, le... Euh, je sais pas quoi être, euh, comment ça s'appelle, les pantalons euh, qui, euh, pas des pantalons mais euh, les, euh, les bernudas c'est ça, hein et puis, et puis des, des vagues chaussures ouvertes voilà. et puis il y a plein de rites c'est ça qui est intéressant, ça a plein de rites, c'est-à-dire on fait on crée du on crée de, euh, on crée de lien social, on, on en dirait, et par exemple ce qui est très prisé, ce sont les hand conferences, -à -dire des non conferences, cest c'est-à-dire des non-conférences donc la stratégie, ça consiste à reprendre des manières euh, de vivre ensemble, si j'ose dire, des grandes institutions comme les universités, les entreprises, mais en les détournant euh, de euh, leur, euh, leur travers, enfin, en tout cas les dépouillant de leur travers académique, un hein, double terme de non-conférence. Donc par exemple, euh, il y a régulièrement à Neusbridge, mais aussi dans les autres hackerspaces de la baie, des colloques ou des, des conférences comme là aujourd'hui, mais les gens, par exemple, ils peuvent continuer à bricoler pendant que le conférencier est là. On peut, le, le, le hacker du coin peut aller se faire une, une casserole de pâtes et venir euh, se mettre à côté du conférencier, hein, manger ses pâtes, en même temps que le, le conférencier explique de façon très docte la manière de programmer en peur, etc. Hein Donc on détourne, si vous voulez, euh, les codes classiques, mais on joue le jeu en même temps des séminaires, des conférences, des partages de savoir, etc. Alors une chose qui marche assez bien d'ailleurs à Newbridge c'est le 5 minutes de gloire. Alors ça, c'est assez intéressant. C'est tout euh, les jeudis soirs, une fois par mois. Euh, ceux qui veulent venir présenter un topo peuvent venir le faire. Sur n'importe quoi. Que ce soit, par exemple, vous êtes en train de bricoler une guitare électrique. Vous avez travaillé sur l'histoire des Noirs américains. Vous avez fait un petit modèle mathématique pour vous aider à choisir un conjoint, etc. Vous venez, vous parlez cinq minutes, et les gens vous posent des questions après, et après on passe à quelqu'un d'autre. Donc c'est une manière, dans un temps très bref, de donner la parole à tout le monde et en même temps d'échanger, éventuellement de trouver des gens qui vont vous aider dans un projet que vous avez en cours, etc. Et ça, ça marche super bien. Vous avez au moins une cinquantaine, sur une de personnes qui régulièrement viennent assister à ces moments où la communauté, si j'ose dire, se retrouve avec elle-même. Voilà. Donc, si je devais résumer... Alors là, je suis un peu plus académique, pour le coup, en disant ça, mais pour moi, c'est important... Vous voyez, on a un vieux modèle de travail, si j'ose dire, qui est incarné par le modèle taylorien d'organisation du travail, c'est-à-dire le modèle où euh, vous avez affaire à euh, des, des gens qui sont en situation d'être subordonnés, vous avez un chef, on ne rentre pas dans l'atelier, donc l'espace de travail est fermé, n'importe qui ne rentre pas dans l'atelier, euh, monde fermé, etc. C'est un monde où, d'un côté, on a des gens qui contrôlent, et puis vous avez le groupe du bas, le groupe des ouvriers, des opérateurs, qui eh bien, exploitent les marges de manœuvre, dans un espace qui est verrouillé, formellement en tous les cas, par la maîtrise. Vous avez des stratégies d'appropriation qui permettent aux ouvriers précisément d'échapper au contrôle trop fort de la maîtrise. Par exemple, on va faire la fameuse perruque. on va fabriquer des petits objets sur place qui vont servir pour des objectifs purement personnels. On va ralentir la cadence, etc., donc, on va apprendre euh, à réparer la machine en dépit du fait qu'il y a des ouvriers d'entretien qui, normalement, devraient réparer la machine. Donc, on peut s'approprier, dans l'espace de travail fermé classique, hein, toute une série de, de choses pour pouvoir résister face à la logique taylorienne. Euh, et donc, tout ça, ça, ça, ça dépeint, de ce que je pourrais, pour appeler le, le modèle taylorien de travail classique. Et il me semble que ce qui se joue aujourd'hui, dans ces hackerspaces, ces communautés concrètes, ces utopies concrètes, c'est un autre modèle de travail qui va avoir pour objet de mettre au cœur du travail l'idée d'autonomie, et non plus d'hétéronomie, comme dans le modèle taylorien classique, où les gens, l'hétéronomie, ça veut dire que vous avez toujours un chef qui vous dit ce que vous devez faire. Là, les gens arrivent dans space ils font ce qu'ils veulent. Donc la logique de l'autonomie, elle, elle, elle est réelle. Donc on est dans un univers plutôt d'ego, hein, parce que chacun vaut un. Euh, le travail est libre, vous faites ce que vous voulez, euh, et c'est un monde ouvert, c'est-à-dire que pour rentrer, vous pouvez rentrer dans, dans un hackerspace sans problème, c'est pas comme rentrer dans une entreprise. Et là, on voit qu'avec notamment le cas de noise Bridge, qui m'a beaucoup intéressé, euh, la façon de, de, de créer du conflit, ou en tout cas les, les, les, les, les tensions dans ce qu'on pourrait appeler les régulations sociales, ne sont plus les mêmes. Alors que dans l'univers tellurien traditionnel, au fond, le cœur de l'opposition sociale, c'est celle qui oppose les règles qui viennent de la direction aux règles réelles que mettent en place les collectifs de travail lorsqu'ils travaillent, on voit apparaître une nouvelle tension que j'ai évoquée tout à l'heure, entre une logique du consensus d'un côté et une logique de la duocratie de l'autre. Donc, tout ça pour dire, et j'y insiste, que ces nouveaux espaces que l'on voit émerger à une vitesse grand V ne sont pas forcément le paradis sur Terre. Il y a des tensions, il y a des conflits, mais simplement les logiques qui nourrissent ces conflictualités dans cette forme de réinvention du travail ne sont plus les mêmes que dans l'ancien monde industriel. C'est ça qui, voilà. Les stratégies d'appropriation, je viens d'en parler, c'est la marque, c'est l'éthique. Donc on crée de l'identité collective d'une autre manière. Voilà. Donc vous voyez, mon pari intellectuel, à partir de ce travail que j'espère empiriquement fondé, c'est de toucher du doigt quelque chose qui s'invente, qui est en train de se faire sous nos yeux, et qui nous démarque par rapport aux modes d'organisation du travail qui sont dominants. Alors, je voudrais juste finir, pour ne pas être trop long, pour évoquer les tensions et les ambiguïtés de euh, ces hackerspaces dont le nombre euh, encore une fois se développe à une vitesse grandée aujourd'hui. Alors, tension d'abord, on peut illustrer ça au fond de façon très simple à partir de ce petit schéma. Il y a deux tensions qui sont structurantes dans euh, ce monde des hackerspaces, dans ce monde des makers, etc. Premier monde, première tension c'est la verticale, c'est celle qui oppose les pirates de l'informatique qui sont dans l'illégalité, la destruction, versus le monde des makers, que l'on trouve véritablement dans les hackerspaces, les faveurs, etc., et dont l'objectif, c'est au contraire de promouvoir l'esprit de la bidouille, du travail bien fait, du travail artistique, etc. Vous voyez que ce n'est pas du tout la même philosophie, et qu'aujourd'hui, derrière hackers, se cachent des réalités différentes, mais qui, encore une fois, ne se résument certainement pas au monde des crackers qui souvent sont le plus médiatisés. Et puis, deuxième tension, c'est la tension entre les gens qui sont très forts en informatique, c'est l'origine du hacking. Et puis, il des gens qui disent cette philosophie du hacking, de la bidouille, on peut la généraliser à des tas d'autres choses. Et notamment, on peut bidouiller des vêtements, on peut bidouiller de la nourriture, on peut bidouiller de la musique, etc. Mais on peut même bidouiller la société en son entier. Et on peut transformer la société. Et c'est pour ça que beaucoup de hackers, notamment en Californie, sont très proches des mouvements alternatifs, notamment ceux qui ont animé le mouvement Occupy en 2011. Et là, vous avez on ne voit pas bien, mais c'est une distribution de nourriture par cette association alternative dont je vous avais parlé tout à l'heure, qui s'appelle Food Not Bombs, qui consiste à faire de la nourriture avec les sans-domicile fixe, hein, ce n'est pas une œuvre de dame patronesse, en récupérant des, euh, des aliments qui sont tombés ou qui ne sont pas vendus, etc. Euh, et qui, d'une certaine manière, vont redupliquer le geste des années 60, parce que dans les années 60, dans le Golden Gate Park, vous avez ce qu'on appelait les diggers, hein, qui allaient déjà récupérer de la nourriture pour pouvoir donner gratuitement à manger à tout le monde. Alors, au quotidien, je peux vous dire que ça crée des, fr des frictions extrêmement fortes entre les gens qui estiment que le vrai hacking, c'est euh, le fait de savoir euh, programmer intelligemment un programme informatique, et ceux qui vont dire « ah non, mais on peut hacker n'importe quoi ». Je pourrais vous raconter mille anecdotes euh, de cette tension, de cette façon de voir le hacking qui, qui, pose, euh, qui pose problème. Donc ça, c'est un, un, un premier élément euh, un, un, important à avoir. En fait. Deuxième chose, c'est que, et, et ça c'est en général euh, la réaction qui vient souvent, mais au fond, ce nouveau modèle euh, qui allie passion, exigence esthétique, euh, coopération horizontale, est-ce que est, ça ne va pas être récupéré C'est souvent la question qui vient. Et de fait, lorsque j'évoquais euh, cette expérience tentée par Google par quelques années, c'est un peu le sentiment qu'on peut avoir. C'est-à-dire qu'on retrouve des, des, des façons nouvelles de, mettre, de mobiliser... Hein, euh, l'intelligence, l'innovation, euh, l'envie la, la, euh, des gens, au service euh, de, de, de logique marchande. Alors, ce n'est pas faux. Euh, ceci étant, euh, ce que je dirais, c'est que d'abord, lorsqu'on regarde euh, des expériences comme ces Space euh, de, euh, de, de la baie de, de la Californie, l'expression que j'ai utilisée dans le livre, c'est de dire « Souvent les hackers font du judo avec le marché ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que les gens ont bien conscience... Que euh, ce qu'ils font, ça peut avoir des débouchés marchands, et tant mieux, parce que pour certains d'entre eux, ça leur donne les moyens de vivre. Mais ce n'est pas pour autant que tous vont devenir des entrepreneurs, fonder leur start-up, etc. Hein Donc il demeure, euh, si j'ose dire, des, des tensions. Par exemple, pour illustrer cette idée-là, euh, Mitch Ekman, que vous avez vu en photo dans, auparavant, qui était en bas, l'un des deux fondateurs de Noisebridge, parle de la Silicon Valley, à propos de la Silicon Valley, pour vous dire qu'il a un vrai mépris, et que lui, ce qu'il apporte dans la vie, c'est de développer le hacking, développer des hackerspaces à travers le monde. Et il a fait un choix de vie qui consiste à dire, je limite le besoin J'ai réussi à, à, à créer des choses, et il a notamment créé ce qu'on appelle le TV Bigod, C'est un petit appareil qui permet d'éteindre toutes les télés. Hein euh, donc c'était un geste militant au départ, il ne supportait pas les médias. Donc il a passé quelques mois, et donc vous allez chez, dans, une grande, dans une grande entreprise qui vend des télés, un grand magasin qui vend des télés, vous allez avec ça et vous éteignez toutes les télés d'un coup. Hein, donc, et ça a marché et il vit avec ça maintenant. Mais son idée, c'est euh, ce qui importe avant tout, c'est le mode de vie à cœur, et je ne veux pas faire du profit forcément avec ça. Donc il y a des comportements euh, qui, sont, euh, qui sont de, de ce type-là. Et en même temps, euh, ce qui est intéressant, c'est que dans un espace comme Noisebridge, c'est un lieu aussi où circulent des informations. Et circulent aussi des informations pour trouver du boulot. Hein, donc sur la liste de diffusion, régulièrement, vous avez des entreprises qui savent qu'on a affaire là à un vivier de jeunes gens qui sont extrêmement compétents sur le plan informatique, de la débrouille, etc. et qui passent, vous voyez, des, des annonces et qui permettent à des gens de trouver du boulot. Donc il y a une espèce de, de mélange, si j'ose dire, entre la logique hacker pure et dure, non marchande, etc. et puis le développement marchand. Et, et bah, souvent, les, les gens y trouvent. Voilà. Alors, euh, je finis euh, vraiment juste en disant... Euh, ça, c'est une photo que je ne sais pas si vous voyez, mais j'avais vu ça... Euh, dans le métro, euh, j'ai trouvé cette photo assez intéressante. Donc, on est sur la mairie des Lilas et, et euh, après la station mairie des Lilas, il y, a une, il y a une autre station qui est la station Utopie. Euh, et donc, je pense que c'est ça qui se joue aussi euh, à travers euh, la création de ces espaces alternatifs. dont encore une fois, ils se développent à, à, à une vitesse euh, effarante et, et qu'on a tout intérêt euh, à prendre au sérieux euh, ces, euh, ces modèles nouveaux de collaboration, de coopération et d'innovation qui nous disent des choses sur le travail, et qui nous sortent véritablement, au fond, des routines organisationnelles euh, dans lesquelles ben, on, est encore, euh, on est encore en cru. Voilà, alors, euh, je, vois, je raconte tout ça, en fait, dans, dans le détail, ça c'est la page pub, hein, excusez-moi, mais euh, dans, dans le bouquin qui vient de sortir, qui s'appelle « L'âge du fer FIRE justement, pour parler des, des makers. Voilà, je, je pense que j'ai tenu l'heure, ça va Donc, euh, merci en tout cas pour votre attention. des questions dans bon, la salle. Oui. À un moment donné, vous avez insisté euh, sur euh, l'importance de faire par soi-même, de... Et là, j'ai consonné en disant qu'il y a un aspect apprentissage, ça revient d'ailleurs quelque chose qu'on faisait au CNAM et qu'on essaye de développer parfois. Si vous ne pensez pas que ça répond à un besoin de société, que pour un certain nombre, pouvoir agir, faire soi-même, et non plus être pris dans ce que nous faisons trop souvent, ce système de connaissances transmises mmh. Oui, alors vous avez raison, et c'est ça qui euh, apparaît avec une force assez, assez étonnante euh, à travers tout ce mouvement maker aujourd'hui. L'hypothèse que, que je ferai très volontiers est la suivante c'est que nous avons vécu différents moments dans euh, les formes d'organisation du travail dominant des entreprises. Au risque de la caricature, on peut dire grosso modo qu'on a eu le modèle terroriste qui a été quand même assez, assez longtemps prégnant dans les entreprises, aujourd'hui c'est à peine 10% de la réalité pour, pour les travailleurs français, qui s'effondrent dans les années 80. Je pense qu'on peut dire ça de manière assez, assez juste en regardant les, les, les données. Et puis on a une recomposition, et c'est ce que j'avais évoqué d'ailleurs en, en introduction, qui est une espèce d'alliance, parfois mortifère, entre l'exigence d'autonomie au travail et, et l'exigence de réponse aux contraintes euh, du marché, des clients, etc. Et ça a donné lieu euh, à, à tous les débats que l'on connaît hein, sur euh, bah, le fait qu'il euh, y a le burn-out, il y a les addictions, y a, etc. C'est-à-dire cette espèce de, de contradiction entre soi-autonome et, et débrouille-toi avec toutes les contraintes qui te pèsent sur les épaules et qui te viennent de partout. Quoi. Et, et quand on n'y arrive pas, ben ça donne des comportements qui peuvent être aussi des comportements suicidaires, même si tout le monde est loin de se suicider au travail. Hein. Et donc, l'hypothèse que je fais, c'est que euh, ce modèle-là, dont beaucoup de mes collègues, hein, sur lequel beaucoup de mes collègues ont travaillé, à commencer par les collègues du CNAM, hein, euh, eh bien, il, il connaît toute une série de limites, de contradictions, et, et que ces espaces alternatifs sont l'expression d'une volonté de sortir des contradictions qui, qui ont été développées avec ce modèle post-tellorien. Et notamment avec cette, cette volonté de la part de beaucoup de gens d'exprimer à travers le travail, à travers le bricolage, euh, bah, une forme d'autonomie, euh, et, et donc la, la, la volonté de retrouver les plaisirs de travailler, de, de découvrir ses potentiels euh, de, de, de, de créateurs, d'innovateurs, de, de, de, de, de, etc., en se défaisant de la pression des grands systèmes que sont l'entreprise, le marché, la bureaucratie, etc. C'est ça qui se joue. Et donc, encore une fois, euh, et, et je crois que vous avez raison, il faut se défaire de l'idée qu'on va sortir d'un modèle qui était le modèle industriel, où on n'aurait plus aucun rapport avec la réalité la matière, etc. Au contraire, on a un retour extrêmement fort de cette volonté de redécouvrir nos capacités, chacun d'entre nous, à notre niveau, avec nos compétences, de pouvoir bricoler, travailler, mais de façon libre, sans être pris justement dans une série de contraintes dont on a le sentiment qu'elles peuvent avoir les conséquences que l'on sait. Une bonne illustration de ça, même si je ne partage pas tout, toutes les thèses, euh, c'est l'ouvrage d'un jeune euh, anglais ou américain, je ne sais plus, qui s'appelle euh, « Éloge du carburateur », que vous avez peut-être vu passer. C'est un, un, un jeune garçon qui était euh, docteur en sciences politiques et qui s'est dit « enfin ça suffit, euh, je ne trouve pas de sens dans mon travail, etc. » et qui s'est fait garagiste. Et donc, euh, lisez cet, cet ouvrage-là parce qu'il en dit long, justement, sur cet appétit, aujourd'hui, de beaucoup de gens, de redécouvrir... Un rapport à la matière, au bricolage, etc., qui se défait justement des jeux de la concurrence, de la pression administrative et bureaucratique, de la logique marchande, etc. Et je crois que c'est tout ça qui s'exprime à travers ce mouvement-là. C'est peut-être un petit peu en marge, mais euh, sur Orléans, et bon, certainement dans plein d'endroits, enfin, sur Orléans, on a des, des lieux où on peut venir faire, enfin, réparer son vélo soi-même. Il y a tout, enfin, du matériel euh, qui est mis à disposition. Je sais qu'il existe aussi des formules comme ça pour les garages. Euh, se développent ce qu'on appelle des ressourceries, ou un peu sur le principe des malus. tout le monde vient déposer euh, ses surplus et puis on peut bricoler pour en faire des choses euh, utiles. Alors c'est pas forcément, euh, pas forcément de l'argent derrière, mais je trouvais que ça, enfin voilà, ce que vous disiez me faisait penser à ces petits euh, expériences françaises, voire Orléans euh, en fait, votre expérience, elle n'est pas que locale. Et vous avez raison, ça, ça sonne complètement euh, en lien avec ce, ce que porte ce mouvement Maker. Euh, donc, pour revenir au, au terrain là, de, de San Francisco, on retrouve exactement ce même genre d'association dont j'ai oublié le nom mais pour, pour quelques dollars, vous pouvez acquérir les, les, les, le cadre de vélo et des roues, et puis vous allez donc apprendre à monter votre vélo. Si vous ramenez la nourriture, en fait, on peut faire des trocs, etc. Donc on est dans cette même philosophie qui consiste à redonner la capacité aux gens à fabriquer par eux-mêmes les euh, instruments dont ils ont besoin. Donc c'est vraiment une redécouverte de l'autonomie individuelle et collective. Et alors tout ça... Euh, à San Francisco c'est assez, assez fort mais avec des soucis écologiques très marqués hein, c'est à dire qu'on peut euh, forcément, euh, on n'est pas forcé d'être euh, dans, dans, dans la dépense, dans la consommation dans, dans l'obsolescence programmée, pour reprendre les, les termes à la mode aujourd'hui mais la philosophie du hack, c'est précisément dès le début, reprendre toute une série de choses qui sont très disparates et en faire, euh, et, et, et fabriquer quelque chose qui va être utile et, et efficace il euh, Claude lévi a des mots magnifiques sur le bricolage pour dire ça. Il dit que le bricolage c'est ça, c'est l'art de prendre des objets ou des, des pièces extrêmement hétérogènes et puis et bien, de, de les assembler ensemble pour pouvoir obtenir un, un, un, un bien ou un produit qui, qui va pouvoir être extrêmement efficace et utile dans la vie de tous les jours. Et bien, cette, le, le hack ne fait que redécouvrir cette philosophie du, du, du, du bricolage avec, encore une fois, euh, bah, toute une série de valeurs qui sont associées, euh, la création du lien social, le souci écologique, qui est souvent associé à, à, ce, à ce type de pratique associative. Après, les, l'accuspace, c'est un petit peu comme euh, les, nouvelles, les nouvelles associations, de clubs un petit peu en vogue, un petit peu pour euh, exprimer le, euh, le côté créatif des gens qui ne peuvent pas l'exprimer au travail je, je, oui, oui, oui. oui. Enfin, En tout cas, c'est l'hypothèse que, que l'on peut faire. Euh, alors avec plusieurs types de figures, en fait. Euh, donc votre question me, me permet de peut-être de creuser un point euh, sur lequel j'aurais voulu me, euh, être un peu plus explicite euh, précédemment. Mais bon, en, en deux mots, je dirais le point commun vraiment des hackers, makers, etc., c'est de faire « mais parce que ça fait plaisir ». Voilà. C'est vraiment... Encore une fois, il faut avoir ça en tête. Hein. Et donc, on sort justement du paradigme de la souffrance, etc. Et on réinvente une manière de euh, s'exprimer dans le bricolage concret, mais aussi dans la façon d'être ensemble. Parce que vous voyez, hacker, c'est aussi créer des communautés avec des règles. Euh, il, y a des, il y a des rites sociaux, etc. C'est tout ça qui se joue euh, à, à travers ça. Maintenant, euh, ce qui serait faux, c'est de penser qu'il y a un même profil unique et qu'il euh, y aurait un, un mouvement homogène des gens qui sortent des entreprises et qui vont réinventer euh, le monde à côté euh, de, euh, de, de, de l'entreprise dominante. Euh, en fait, euh, ce que j'ai pu repérer dans, dans le cas des hackerspaces euh, euh, californiens, mais je pense qu'on est en train de faire le même travail avec mes collègues français dans le cas des hackerspaces et des Fab Labs euh, euh, qui se montent sur notre territoire, c'est d'essayer de repérer des, des, des identités ou des, des, des, des types, si vous voulez, de, de, de, de hackers. Et en fait, j'en ai repéré quatre, et qui permettent justement de, de comprendre que le, le rapport à, à ce que vous dites, dans, dans cette volonté d'échapper euh, à, à la domination traditionnelle pour réinventer d'autres modalités, de s'exprimer à travers le hack, il est pluriel. Premier, premier modèle, c'est euh, typiquement incarné par Mitch Hettman, dont je vous parlais tout à l'heure, hein, ce, ce monsieur qui a fondé euh, Noisebridge et qui a inventé TV Bigone. C'est des gens, euh, on pourrait dire, ils vivent avant tout uniquement pour le hack et pour le hack. Et donc, ils sortent du système dominant, alors que Mitch Hettman, c'est quelqu'un qui avait une trajectoire classique d'ingénieur, qui a monté des boîtes dans la Silicon Valley, qui aurait pu faire un profit, etc. Mais cette idée, c'est qu'on fait le choix, du coup, de sortir complètement du, du, du, du, du système dominant, mais en assurant, grâce à son ingéniosité, au bricolage, etc., un minimum de revenus pour pouvoir continuer à vivre. Donc ça, c'est un premier modèle. Vous avez un deuxième modèle qui est bien incarné par le monsieur qui a, qui a euh, créé Code Hero, vous savez, ce, ce jeu informatique là dont je vous ai parlé tout à l'heure. Son idée, c'était la chose suivante. Ce qui compte dans la vie, c'est « je fais des choses qui m'intéressent ». Et donc, il a commencé, c'était quelqu'un qui avait commencé à faire des études à Berkeley, au bout d'un semestre, il dit « ça ne m'intéresse pas, c'est trop académique, c'est la concurrence, et c'était m'en vais. Et donc, il est arrivé dans la vie, c'était un garçon très, très, très futé, qui avait des compétences informatiques, mais vous voyez, il n'avait pas de diplôme d'ingénieur, rien du tout. Et donc il a commencé à bricoler à Noisebridge à Space, mais ce qui l'intéressait, c'est de faire ce qui l'intéressait, si j'ose dire. Et puis il y a eu le succès économique, et puis il a fondé sa boîte, etc. Mais il fait un choix un peu différent du précédent parce qu'il assume le fait d'avoir réussi économiquement, il embauche des gens, il développe sa boîte, il a des contacts avec des entreprises, etc. Et donc il ne restreint pas son mode de vie comme dans le cas de Mitchell. Mais le point de départ, c'est de dire « je fais quand même ce qui m'intéresse dans mon activité ». Ça c'est un deuxième profil. Vous avez un troisième profil qui est assez commun dans les hackerspaces, c'est des gens, pourrait-on dire, qui un pied dans deux univers. Ils ont un boulot classique, typiquement dans les grosses boîtes à San Francisco, dans la Silicon Valley, dans des administrations, etc. Ils sont dans l'univers, si j'ose dire, de la subordination salariale traditionnelle, et puis ils viennent respirer à Noisbridge dans les hackerspaces. Et donc ça crée contrepoint par rapport à un univers de travail qu'ils ont du mal parfois à supporter. Vous voyez, donc ça crée une espèce de... J'ai utilisé dans le livre une espèce d'analogie avec la religion. Euh, on, on pourrait dire que c'est des gens qui vont à l'église régulièrement pour pouvoir se purifier et puis après ils repartent dans le monde euh, bah, avec tout le lot de péchés, de difficultés, etc. Bah, c'est la même chose. Hein, euh, ces gens-là, ils, ils, ils supportent la, la difficulté du travail quotidien dans les grosses boîtes euh, avec la pression marchande, mais on trouve dans les space un moyen de se faire plaisir de rencontrer des gens, de développer les, les, les projets qui nous amusent. Et ces projets, ça peut être des trucs, ça peut être développer une application, ça peut être se dire comment je peux faire voler un aimant, enfin, ça peut être n'importe quoi, hein. euh, encore une fois, sans volonté de, euh, de, de, de, de, de monter une start-up ou de faire du profit. Et puis, vous avez un quatrième profil, hein. euh, ce que j'ai appelé les convertis. C'est des gens qui arrivent dans, dans ce genre de structure que sont les hackerspace ou les Fab On en voit souvent d'ailleurs en France. Parce qu'au contraire, ils ont un projet marchand. Euh, du genre, j'ai une, une idée. voilà. Euh, donc j'ai une idée, je voudrais développer euh, tel projet, euh, mais je n'ai pas forcément les ressources, j'ai pas les contacts, etc. Et euh, dans ces Circus vous avez des gens qui arrivent et qui disent, est-ce que je peux utiliser vos machines Est-ce que vous êtes compétent pour fabriquer telle pièce Est-ce que sur le plan juridique, vous pourriez m'aider en termes de dépôt de brevets, etc. Et qui ont trouvé les ressources dans ces espaces pour mener à bien leur projet et qui, petit à petit, vont se convertir à la philosophie du hacking. Donc ce sont des convertis, vous voyez Donc la, la démarche, elle est un peu inverse. Donc vous voyez, on a toute une série de profils. Il n'y a pas un profil unique de hacker-maker, mais toujours avec cette idée que, euh, quand on vient dans ces espaces, quand on se revendique hacker ou maker, ce que l'on remet au cœur du travail, c'est avant tout le plaisir. Et on sort du coup, effectivement, de la philosophie ou du paradigme de la souffrance qui a été en marquant dans, dans beaucoup d'organisations euh, ces dernières années. Alors, le, le cas français est, est assez étonnant parce que, comme je vous le dis, moi j'ai commencé par faire mon terrain en Californie, et donc ma connaissance première de cet univers-là qui se développe fortement était la connaissance américaine. Et je suis rentré en France, et donc avec mes collègues Isabelle et Marie-Christine, on s'est dit, bon, bah, on va regarder ce qui se passe. Et la première chose qui m'a sauté au visage, c'était presque une évidence, mais quand on revient d'un pays étranger, ça saute vraiment plus on, au, au visage, c'est que Beaucoup de ces structures sont des structures qui sont portées par les pouvoirs publics. Alors que dans la baie de, de San Francisco, c'est inimaginable qu'un Hackerspace ou un Fab soit subventionné par l'acteur étatique. Hein, parce qu'on est dans une logique américaine, et donc on est autonome. Le budget ou les machines, c'est des choses qu'on récupère, c'est des dons. Vous allez dans ces Hackerspaces, vous avez à chaque fois des grosses urnes dans lesquelles on demande aux gens de mettre un dollar, deux dollars, etc. Et donc il y a une farouche indépendance... Vis-à-vis -vis des grosses boîtes comme vis-à-vis -vis des pouvoirs publics, qui est au cœur de, euh, de, de leur fonctionnement. Ici, c'est assez étonnant, euh, vous avez des formes de fonctionnement, mais qui sont typiquement français. Euh, alors, exemple, euh, et qui est un, un, un bel exemple, le FAC Lab de Genevilliers. C'est un Fab Lab qui a été fondé à l'université de Genevilliers par deux profs d'informatique, mais euh, ça a pu voir le jour parce que l'université a donné des locaux, parce que l'université a fait des décharges pour les professeurs parce que l'université paye une partie du femme manager etc. Et on trouve mille exemples comme ça de cette articulation entre pouvoir public et euh, développement de ces lieux euh, alternatifs. Donc, je pense, et votre question, elle est, elle est vraiment intéressante parce que ce qu'elle veut dire, c'est que les formes de développement de ces espaces alternatifs, eh ben, ils, ils prennent vie dans des traditions nationales et culturelles extrêmement variées. Et donc, en Afrique, je n'ai pas fait le terrain en Afrique, ce n'est pas la même chose, en Allemagne, que je connais un peu mieux, c'est pas la même chose, etc. Et, et donc, il faut les comprendre aussi dans leur espace hein, culturel euh, national. Au risque, ceci dit, parfois, d'effets pervers. Euh, un, un, une chose qui n'est enfin, pas très amusante, mais que je voudrais euh, évoquer avec vous, c'est que euh, les pouvoirs publics ont très vite vu ces nouveaux acteurs qui apparaissaient, hein, et notamment euh, Fleur Pellerin lorsqu'elle était euh, en, en charge du dossier du numérique. Et une des premières choses qu'elle a fait en, en lien avec Arnaud de Montebourg, c'est de dire ben on va structurer un peu ces innovateurs -là qui apparaissent dans tous les sens, qu'on ne maîtrise pas, etc. Mais ce qu'on veut, c'est une seule tête. C'est-à-dire qu'on veut ne discuter qu'avec un seul acteur pour savoir à qui. Parce que sinon, on pas qui peut venir. Et donc, la, la question qui s'est posée à tous ces gens, qui, comme vous, comme moi, hein, c'est vraiment des citoyens lambda. On montait des Fab Labs, il a fallu faire un réseau de Fab Labs, de Hackerspace, etc., qui ont répondu à la ministre, et la ministre a donné une enveloppe, elle a fait un appel d'offres, le problème c'est que tout le monde n'a pas reçu les sous. Et donc en voulant structurer ce milieu-là, un des effets c'est de faire imploser, parce que certains ont reçu les sous et d'autres pas. Donc il y a eu un effet pervers, si j'ose dire, dans la façon dont l'acteur public en France a voulu favoriser le développement de, de, de, de ce type de réseau. Bon, il le fait aujourd'hui d'autres manières, mais, mais c'est assez intéressant de voir la manière française précisante de prendre. Il y a une autre manière qu'on pourrait évoquer, c'est que les entreprises, bien sûr, s'intéressent à ces espaces-là, mais ce qui est encore une question. c'est intéressant d'en Oui, mais je voulais, c'était, je voulais pas, pas brider la parole, c'est pour ça, mais on pourra en discuter si vous voulez. Oui, euh, l'expérience de, de Free, euh, vous savez, l'école ouverte, euh, est-ce est que vous la mettriez, oui, voilà, est-ce que vous la metteriez dans le hacking, justement, et plus généralement est-ce que vous voyez déjà des choses se dessiner dans des changements importants dans le type de formation Parce que qu'on l'a vu un petit peu avec ce que vous avez exposé, les types de conférences, comment ça se passe, etc. Mais d'autres pratiques d'enseignement, de formation Alors, le point commun entre l'école de Free et ce qui se joue à travers le mouvement Maker, Hacker, mouvement Faire, hein, c'est une forme de réhabilitation de compétences individuelles qui ne sont pas forcément sanctionnées par le système éducatif traditionnel. Et pour ça, en tant que CNAMien, forcément, on ne peut avoir que beaucoup de sympathie, euh, parce que c'est aussi hein, le, le, dire, le, la, la philosophie, le but du CNAM, que de redonner des chances à des gens qui n'ont pas. Bon. Donc ça, je dirais que c'est le, le, le point commun. Euh, maintenant, si on interrogeait euh, des, des hackers et dur, moi je ne suis pas du tout porte-parole du mouvement maker, hein, ce n'est pas parce qu'un sociologue travaille sur un objet qu'il en est le porte-parole. Euh, donc, euh, je, je raisonne comme si j'étais à ou maker, euh, il y aurait quand même une suspicion qui consiste à vouloir enrôler certaines valeurs, comme celle de la compétence de tous, etc., au profit d'un projet qui sera un projet exclusif d'entreprise. Euh, et et c'est ça, je crois, qui ferait la différence entre euh, le mouvement hacker ou maker, notamment dans les composantes dont, dont je viens de parler, et le projet d'école qui a été euh, lancé par Free. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a en commun l'idée que, un, la culture informatique, c'est important aujourd'hui. Beaucoup de hackers, de makers vous disent, euh, ne pas savoir coder à minima, c'est comme ne pas savoir écrire il y a 50 ans. Donc il y a une volonté de promouvoir une culture de, du, du numérique qui est au cœur de, de, de... Bon, après, il y a des trajectoires différentes, trajectoires qui vont valoriser la réussite économique et free, je pense, est dans cette logique-là, en recréant, en fond des écoles d'apprentissage comme il y avait chez Renault euh, il, y a, il, y a, il y a très longtemps, et euh, les espaces plus libertaires, si j'ose dire, hein, de ce mouvement-là, qui disent tout ça, ça doit se faire au niveau, au ras au rat du terrain dans les hackerspaces. S'il y a des gens qui ont besoin de savoir, ils le disent. S'il y a des gens qui ont les compétences, ils le disent. Et on crée des, des, des, des cours gratuits, ça se, ça se gère de façon autonome, etc., à milieu de la logique institutionnalisée de, de, de Free. Vous voyez, on est dans une espèce de tension. À la fois, il y a des valeurs communes, mais des façons de faire qui, qui les opposent quand même de façon frontale. Alors moi, j'aime bien le, vos propos sur le hacker-maker -maker et les différentes trajectoires, puisque si je reviens sur vos, vos propos, vous parlez d'ingénieurs professionnels qui allaient se ressourcer dans les centres. Euh, de, voilà. Donc, il ne faut pas oublier que. Le, leur, principale, euh, enfin, leur capacité à, à se promouvoir dans l'entreprise euh, tient aussi à leur capacité d'innovation et que quelque part ils sont un peu obligés d'aller se ressourcer d'aller chercher euh, dans, à l'extérieur ce qui va peut-être euh, bah, les propulser ou euh, les, mettre, euh, les mettre en avant ensuite vous parliez de la politique française qui est tout à fait assez intéressante puisque quelque part on a aussi aujourd'hui euh, si on fait un amalgame avec Google, vous, disiez, vous parlez de Google, euh, Google, euh, leur, leur, leur, leur esprit maker, c'est plus un jeu de management que d'esprit de, de partage. Bon, on dira ça. Bien sûr. Puisque... Euh, enfin, si on revient... Euh, si on revient à, à l'exercice... Euh, enfin, vous avez développé euh, sur moi le, le, le thème... On ne se, enfin, se retrouve pas dans le même, dans le même jeu. Vous parliez de, de l'exercice français. À une époque, qu'on a eu les start-up. Donc, on revient aussi sur le jeu. Et c'est aussi un moyen de réunir tous ces différents états d'esprit et la capacité à, de chacun à la sérepidité, c'est-à-dire la capacité d'aller chercher chercher formation où elle est, et euh, venir, si vous voulez, euh, l'amener à, à une réalisation concrète euh, en termes de, de marché, J'aime beaucoup l'idée de sérendipité parce que c'est effectivement ça. Hein. Donc, euh, pour, pour ceux qui auraient oublié, sérendipité, c'est un mot euh, un peu barbare qui veut dire qu'on trouve quelque chose qu'on n'a pas cherché. Euh, et, et donc, euh, bah, en matière de recherche, c'est souvent comme ça que. Recherche. Voilà. Recherche, oui. Et je crois que c'est une marque de fabrique du mouvement maker, à cœur, que euh, de euh, ne pas euh, finaliser. Enfin, pour le dire autrement, la définition que je propose du faire, c'est le travail qui trouve en lui-même sa propre finalité. C'est ça qui, qui se joue. et qu'on retrouve dans la capacité avec le travail une forme de plaisir qui est simplement l'objectif de, de, de, de ce qu'on a envie de faire. Et donc le, le travail n'est plus simplement un moyen pour vivre, on y retrouve de l'intérêt, du plaisir, etc. Donc on est à milieu des débats sur la fin du travail qui nous a, jeté il, y a il y a 10 ans ou 15 ans. Et donc c'est ça qui remet au, au cœur. Et, et, et le terme de travail, ce n'est pas moi qui l'invente, hein. c'est les gens qui le disent. Hein. Ils, ils utilisent le terme de travail pour désigner euh, le, le, leur activité. Alors euh, la, la question que, que vous touchez du doigt, c'est comment, et ça permet de revenir au fond peut-être sur la question des entreprises, d'une certaine manière, comment tout ça s'articule avec euh, des réalités marchandes, avec des réalités organisationnelles, etc. Est-ce que ces, euh, est -ce ces espaces-là sont condamnés euh, à n'être que des espèces d'exutoires pour des ingénieurs et des techniciens euh, qui ont des, des états d'âme par rapport aux conditions de travail euh, que euh, on, on, leur, euh, on leur impose Ou bien est-ce que ça peut aussi faire tache d'huile Alors pour le moment, je n'ai pas forcément la réponse. Ce que je peux dire simplement, c'est que mon sentiment, mais c'est plus qu'un sentiment, c'est que euh, les... Les grandes entreprises aujourd'hui en France, en tous les cas, prennent au sérieux ce qui se joue dans les hackerspaces. Oui. Si on repart sur l'exercice de Linux libre oui et l'exercice de la programmation, on est aujourd'hui dans une évolution exponentielle de tout ce qui concerne la robotique, grâce aux participations de particuliers. Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire que quand on regarde effectivement Apache, par exemple, qui fonctionne, en, en, qui est un, un système qui, qui fonctionne sur le principe de l'open source et du free. Euh, c'est largement utilisé par les, par les grosses entreprises, euh, bien moins que Microsoft. Et donc, euh, cette philosophie et ces pratiques de, de libre-agent, etc., elles sont au cœur, au fond, du système marchand. Hein. Donc, on aurait tort d'opposer, de manière simplement systématique, euh, d'un côté, des espèces de douze illuminés qui vont, euh, comment dire, euh, promouvoir des valeurs de partage, de gratuité, d'innovation gratuite, etc., et, et, et la pratique marchande. Les deux sont largement euh, intriqués aujourd'hui. Et ce que je voulais dire... C'est que, bon, un, un, un des programmes que je souhaite impulser avec mes collègues du laboratoire LISE, c'est de euh, savoir comment, aujourd'hui, ces, ces milieux-là font d'huile ou pas, comment sont en part les entreprises, etc. Et ce qui est vrai, c'est que, c'est ce que je disais à l'instant, les entreprises regardent ça sérieusement, d'autant plus que, euh, bah, pour beaucoup d'entre elles, il y a une espèce de contradiction entre un affichage d'innovateur, je ne citerai de pas non, mais j'ai déjà commencé à discuter avec certains, et puis la réalité de la structuration du fonctionnement des entreprises, qui reste un, un réalité de fonctionnement en silo, avec des business units qui constituent des territoires fermés euh, sur elles-mêmes, et dès qu'il s'agit d'innover ou de mettre en, de mettre en connexion euh, différents espaces de pratique et de réflexion, et eh bien chacun reste chez lui, etc. Et les premières expériences de Fab Lab d'entreprise que l'on observe aujourd'hui, c'est facile d'en trouver, ce qui est intéressant, c'est de voir que souvent, ou en tout cas parfois, c'est fait contre les directions d'entreprise. Hein, contre les directions d'entreprise. C'est-à-dire que c'est au sein même de l'entreprise qu'il faut innover, contre les pesanteurs bureaucratiques de la structure, pour pouvoir redonner un souffle euh, d'innovation au sein de l'entreprise, en justement s'inspirant de, de, de ces espaces nouveaux qui, qui apparaissent aujourd'hui. Qui sont des lieux de motivation. Pardon Qui peuvent être des lieux de motivation. Bien sûr, bien évidemment. Alors... Euh, des lieux de motivation dans tous les sens, mais ça, je ne pense pas euh, travailler un secret. En disant que, par exemple, il euh, y a un, un lieu qui s'appelle Ici Montreuil, euh, qui fonctionne un peu comme le, le Crucible que vous avez eu tout au début, là, hein, qui est l espèce de, de grand entrepôt où vous pouvez fabriquer tout ce que vous voulez. Et Ici Montreuil, qui est donc à hackerspace ou FabLab, mais payant. C'est-à-dire que les boîtes payent pour pouvoir venir. Et c'est des lieux, comme on dit, de team building. C'est-à-dire qu'il y a dix ans, on poussait les cadres depuis les ponts hein, pour leur... On que c'était quand même bien de s'engager dans la vie et dans, et dans la production. Aujourd'hui, on crée du lien social dans certaines entreprises en envoyant des gens bricoler dans les hackerspaces. Hein, donc il y a aussi cet usage-là de la part euh, des, des, des, des entreprises euh, qui est, qui est promu Mais il y a d'autres usages, c'est ça qui est intéressant. Euh, à Montreuil, toujours, il y a une association qui vient de, de, de se monter il n'y a pas très longtemps. L'idée, et c'est proche de la philosophie CNAM, c'est de dire on a... Des espaces où on va permettre aux gens d'exprimer leur potentialité, de mettre à l'épreuve leurs compétences. Et donc, il y a une association dont j'ai oublié le nom, mais euh, qu'on pourrait retrouver facilement, qui a pour objectif de récupérer des gamins en échec scolaire et de les remettre sur la voie de l'intégration sociale, professionnelle et éducative dans ce type d'espace où on va les mettre face à des machines en leur prouvant qu'ils peuvent fabriquer des choses, qu'ils ont des compétences, etc. Donc il y a des enjeux aussi éducatifs et des enjeux de réintégration sociale qui se jouent à partir du faire. Hein. Donc vous voyez, ce qui est assez intéressant, c'est que ça, ça part, il y a les enjeux liés à ces espaces où on redécouvre la joie de travailler, pour utiliser un, un, un langage un peu, un peu euh, daté, ils sont multiples à mon avis, hein. et on, on en est qu'au début quoi, dans, dans ce qu'on peut en faire. Bonjour. Bonjour. Alors, l'association dont vous parlez, c'est peut-être simplon.com Non, c'est pas celle-là, mais, euh, non, non, mais je connais simplon aussi. Oui, oui. Euh, alors, moi, je voulais vous demander, vous êtes appuyé euh, sur euh, les références de Charles Fourier et puis enfin, du ministère de Guise de Baudin à propos de l'utopie. Donc, je voulais savoir quel lien vous feriez ou vous ne vous feriez pas entre innovation technologique et innovation sociale et du coup, avec l'économie sociale et solidaire, par extension. Mmh. Euh... C'est une question redoutable. Hein. <rire> non, non, non. non. Euh, alors, la, alors les, il faut que je réfléchisse en même temps que je parle. Mais la, la, la première chose euh, qui m'a beaucoup frappé, euh, en tout cas dans le cas des États-Unis, mais par extension, on pourrait le faire aussi euh, en Allemagne, en France, que je connais également, euh, c'est d'abord ce que j'ai dit et, et, et qui parfois me laisse songeur, mais c'est cette espèce de, de croyance, je dirais presque un peu naïve, en tous les cas, du milieu hacker-maker, dans le, la capacité euh, émancipatrice des technologies. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que je suis revenu par SeaWorld Brand, et le, le catalogue des objets, etc. Il y a cette idée que si vous innovez sur le plan technologique, alors vous allez pouvoir changer le monde. Bon. Mais ça, une, et, et, euh, y compris dans, dans la vie de tous les jours euh, des hackerspaces, euh, c'est comme ça aussi qui résonne. Hein. Ce n'est pas simplement des convictions euh, philosophiques très générales, le Bridge, par exemple, et ils ont eu à un moment donné un problème euh, qui était le suivant, c'est un problème très très concret, euh, c'est que l'espace par principe est ouvert. On est à San Francisco, on est dans le quartier Mission Street, pour ceux qui connaissent, c'est un quartier plutôt pauvre, hein, euh, il y a beaucoup d'Hispaniques, de blagues etc. Et il y a beaucoup de sans domicile fixe. Donc vous avez des gens qui ont faim, qui n'ont pas de toit pour dormir, ils voient un espace ouvert, en plus un, un côté un peu anard, etc. Qu'est-ce qu'ils font Ils viennent dans l'espace. Euh, et donc, euh, il y a un moment, plusieurs fois, quand, quand, quand j'y étais, il y a eu des problèmes qui se sont posés parce que la cuisine était utilisée par des sans-domicile fixes qui se faisaient à manger et donc qui détournaient d'une certaine manière la, la philosophie de, de l'espace. Et donc, une des réactions de la part des réacteurs de l'Esprit, c'est qu'il faut qu'on ait une solution technique à ce problème social, ce qui est une, une, encore une marque de fabrique hein, des, des, des makers. Alors la solution, elle était euh, très bête, si j'ose dire, d'un point de vue technique, ça a été de mettre une espèce de cabine téléphonique à l'entrée, et de mettre un code pour pouvoir rentrer. Donc, ce qui limitait, d'une certaine manière, l'accès à l'espace. Et donc, il suffisait de le mettre le code pour rentrer. Mais, vous voyez donc on a résolu le problème, enfin, résolu pour partie, parce qu'il n'a jamais été vraiment résolu, mais en, en, en essayant de, de trouver les moyens techniques. Donc, dans le milieu hacker, il y a une dialectique extrêmement forte entre, justement, le technique et le social, en estimant qu'il ne faut pas opposer les deux, mais que le technique va être un levier au service du social. Euh, autre exemple, c'est que euh, beaucoup de hackers, notamment de Noisebridge ont été, enfin certains en tous les cas, ont été très proches du mouvement Occupy, euh, euh, donc au moment où c'est développé, donc il était présent à Auckland, Berkeley pour l'essentiel, et vous savez que ce mouvement Occupy, il a pris la forme notamment d'occupation, avec des tentes dans la rue, etc. Et donc les gens qui étaient les plus frottés de politique euh, dans les hackerspaces de Californie, se sont dit « comment on peut aider ?» Et là, la solution, elle est aussi technique. Ça veut dire qu'on va fabriquer un site pour Occupy, on va fabriquer des petites lampes autonomes pour les gens qui campent dans la rue, etc. Donc voilà. Mais en même temps, je pense que ça, c'est leur philosophie officielle qui se traduit par ces actes-là. Mais en même temps, quand on regarde leur façon de vivre, de s'organiser, on voit vite que la technologie, enfin la technique, elle est aussi sociale. Moi, ce qui me frappe, j'ai pas eu le temps de le développer, mais j'ai été vraiment, euh, comment dire, admiratif. De la façon de mettre en place une technologie de gestion de la dynamique de groupe pour produire du consensus. Euh, essayez de faire du consensus dans les associations ou dans les, dans les entreprises où vous êtes, vous allez voir que ce n'est pas facile. Hein. Euh, mettre euh, 25 personnes autour de la table et arriver à ce qu'au bout de deux heures, ils soient tous d'accord pour prendre une décision difficile, ce n'est pas, pas de la tarte. Et là, il y a une vraie technologie sociale... Qui est expérimenté non pas simplement par les hackerspace, mais par toute une autre série d'associations. il y a un savoir-faire social, une vraie technique, si j'ose dire, dont on pourrait certainement s'inspirer dans nos modes de fonctionnement. Je le décris en détail dans le bouquin, etc. Voilà. Alors, après, l'économie sociale et solidaire, c'est pas c'est pas mon entrée principale, pour être honnête. Donc, j'ai des collègues du CNAM qui travaillent dessus. Il y a des liens, bien, bien, bien évidemment. Mais je dirais que, euh, il me semble qu'on a deux façons de voir les choses entre ce monde des hackerspace et puis l'économie sociale et solidaire. L'économie sociale et solidaire, telle que la conceptualise notamment certains de mes collègues du CNAM, c'est plutôt avec l'idée qu'on euh, va hybrider des ressources, euh, etc. Dans le cas des hackerspace, ce n'est pas le problème euh, d'hybrider des ressources publiques, privées, domestiques, etc. Le but du jeu, c'est quand même de redécouvrir fondamentalement la joie de faire par soi-même. Euh, l'envie de faire plateforme, de réinventer le travail. En tout cas, c'est ma lecture. Et donc, on, on est à milieu, au fond, des, des, des problématiques euh, de l'économie sociale et solidaire, même si, de fait, il euh, y a des gens qui, qui sont dans les hackerspace, dans les fablabs, qui vont se retrouver sur des terrains similaires à ceux de l'économie sociale et solidaire. Mais en même temps, euh, vous avez des fablabs euh, qui... Alors, je ne l'ai pas dit, mais il y a une, fa, une, une, une, une charte internationale pour monter un fablab. Si demain, vous voulez monter un fablab et utiliser l'étiquette fablab, vous devez respecter un certain nombre de règles. Et une de ces règles, c'est par exemple, dans l'espace que vous créez, il faut qu'au moins une demi-journée dans la semaine soit ouverte à tout le monde. Mais il y a des Fab Labs en France qui se sont créés, qui respectent ça, et qui, le reste du temps, c'est une quasi-entreprise, en réalité. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont utiliser des imprimantes 3D, des découpeuses laser, etc., pour faire du prototypage au service des boîtes euh, aux, aux, aux alentours. Donc là, on est, on est vraiment à milieu de la philosophie de l'économie sociale et solidaire. Vous voyez, je pense que ce sont des, des histoires qui peuvent se croiser, mais dont euh, l'objectif, les modes de fonctionnement sont quand même assez, euh, assez différents. Et par ailleurs, en Californie, les histoires d'économie sociale et solidaire, ils ne connaissent pas du tout. Hein. Donc c'est un truc assez franco-français euh, qui, euh, qui est... Enfin, en tout cas, hein, de, de, de, de ce que j'en sais, bien sûr qu'il y a des expériences... Euh, ailleurs. Mais en Californie, je peux vous dire que ce, c est, c est, ces affaires-là, ils ne connaissent pas du tout. Voilà. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais c'est des éléments. Il faut pas oublier que là, beaucoup de produits qui ont été transformés de techniques utilisées créer, sont remis dans le circuit public à titre... Euh, euh, produits qui viennent d'où, euh, vous euh, voulez dire qui des bazars, Ah oui, des bien des sûr, acteurs, bien, des bien des sûr. Qui, qui sont remis dans le circuit oui, oui, oui, oui, oui, bien sûr. C est, c est, je pense que c'est, ben, c'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure sur euh, l'importance de l'éthique à cœur. Vous savez, alors c'est peut-être un peu, la comparaison est peut-être un peu, un peu, un peu radicale, mais un, un des grands travaux en sociologie a été fait par un monsieur qui s'appelle Max Weber, que vous connaissez peut-être, un sociologue de la fin du, du 19e siècle et mort en 1920. Et il a fait un grand travail qui s'appelle « Éthique protestante et esprit du capitalisme », pour montrer en quoi la conviction, les croyances religieuses, ont à un moment donné transformé nos pratiques économiques et nos façons de, de, de transformer le capitalisme. Le, le, le pari intellectuel, en tous les cas, que j'ai fait et qu'on peut faire, c'est que cette éthique à cœur, qui se développe depuis de nombreuses années, elle est porteuse de visions du monde qui ont des impacts concrets, sur la façon de produire aujourd'hui, d'échanger, etc., Donc, ce que vous dites, c'est le fait qu'on a un retour de la logique du gratuit, du partage, l'invention de monnaies alternatives, etc. Alors, ce n'est pas sûr que ça change tout du jour au lendemain, mais ce qui est intéressant à observer, c'est ce que j'essaie de faire, c'est de voir comment ça peut changer localement des pratiques, comment ça peut changer des trajectoires individuelles et comment aujourd'hui les entreprises infusent hein, ou tentent de s'inspirer de ces pratiques nouvelles pour pouvoir transformer aussi... Leur mode de management. Merci. On est. Ben voilà, c'est une heure et demie. Donc, c'est dommage que j'ai plein de questions. Ah, bah, bah, oui, le oui, bon. rapport avec aujourd'hui les nouvelles conceptions d'entreprise de la notion d'autonomie, oui, le... oui. enfin, bon, il, aurait... il y aurait encore beaucoup à dire, mais bon. On a aussi des contraintes en termes de régulation <rire> qui font que bah, voilà. on arrête là les questions. Euh, donc là, il y a une confirmation, c'est sûr, certains euh, 1er juin, lundi, c'est euh, un de nos collègues euh, Yves Claude, qui vient. Ce euh, ouais, sera, sera donc la dernière euh, conférence du cycle sur le travail en sous-état pour cette année. On reprendra en octobre prochain, ce sera à la médiathèque, puisqu'ici ils seront en travaux. Mais, euh, mais voilà. Mais merci d'être venus et donc euh, au 1er premier, au premier juin. Et merci à Michel.